Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord Olib, 14e épisode de cette saison. Déjà, je suis ravi de vous retrouver, tellement ravi que j'en ai sorti un habit jaune. Voilà, on tente de temps en temps des couleurs. Et je l'ai acheté aux États-Unis, voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, pour 8 dollars dans un dress for less. Alors, en allant aux États-Unis, je me suis dit, mais tout coûte cher, j'en peux plus. C'est quoi ces boutiques, leur pouvoir d'achat est-il si élevé Et en fait, il faut aller dans un dress for less, une sorte d'outlet de gros, d'accord Et quand je dis de gros, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste, il hein, y a beaucoup de choses c'est pas que pour les gros bandes d'enfoirés et là-bas j'ai réussi à choper cette petite pièce qui a juste comme particularité d'être à l'arrière quelque chose réservé au concours de pêche voilà je vous le montrerai peut-être plus tard mais il y a un espadon derrière je vous prie de, de, de, de ne pas m'en vouloir de vous cacher de telles choses j'espère que votre semaine se passe bien très content de vous retrouver aujourd'hui j'ai passé un bon petit week-end assez reposant avec une coupe du monde très demandante on fait beaucoup d'émissions pendant cette période mais c'est assez cool. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages parce que la semaine dernière dans un camp libre on avait parlé un petit peu du blues de l'hiver. Voilà, l'hiver quand il commence à faire nuit tard et tout, il y a des baisses d'énergie. On commence à pas tous avoir la pêche et tout. Tu vois, c'est des périodes qui sont peut-être pas hyper propices. On en parlait avec Feldup et euh, plein de mecs m'ont envoyé des messages, des mecs et des meufs. Ouais, alors l'hiver, tu fais ça, tu prends des huiles essentielles, tu fais ci machin, ça va te remettre un coup de boost. Écoutez, sachez que vos conseils ont été très très appréciés. Aujourd'hui, c'est une émission que je suis ravi de vous présenter parce que j'ai une de longue date qui a accepté de venir et ça me fait un pl enfin, ça me fait très plaisir de pouvoir la recevoir ici j'ai le plaisir d'avoir ultia avec moi ce soir comment vas-tu salut ça va et toi je suis méga en forme je me suis fait un petit week-end repos chez mon papa à nice donc euh, je suis trop en forme ça s'est bien passé tu as pris un petit peu de soleil il fait soleil à nice ouais il fait soleil mais bon euh, pas suffisamment pour prendre des couleurs mais voilà j'étais trop contente quand même ça fait plaisir la mer et tout euh... Ça me manque. La folie, un petit ouais. peu. Il fait, il fait combien à Nice Moi, je suis un mec que je n'ai jamais vécu dans le Sud. Du coup, je ne suis pas conscient de comment ça se passe, le Sud, euh, en ces périodes. J'ai pas regardé le thermomètre, mais euh, je sais que le samedi midi, on a mangé au resto en terrasse, au soleil. Alors que quand j'ai quitté Paris, il pleuvait et tout. Donc En vrai, ça régale parce qu'à Nice, c'est l'avantage. C'est un peu excentré, en fait. Et, et du coup, il euh, n'y a pas... Euh, il ne fait pas aussi chaud ouais. euh, que, par exemple, à Avignon, des villes dans l'été. À Lyon aussi, tu sais, l'été, moi, oui. moi aussi, j'ai vécu à Lyon euh, pendant trois ans. Et du coup, euh, à Lyon, il fait très, très chaud l'été, etc. À Nice, en fait, euh, le seul problème, c'est que ça ne redescend pas en température la nuit, mais il fait super bon. OK, la folie. Ouais, là, je, je, je vois un peu le délire Provence, tu vois, Avignon, Aix-en-Provence, tous ces coins, un petit ouais. peu à côté de Marseille. C'est b... quand même aussi la belle vie. Hein. Ouais, de fou. Oui, Oui, c'est trop bien. C'est trop bien, mais Nice... Euh le cœur. Alors, je vais te poser une question personnelle. Je suis allé plusieurs fois à Nice. J'ai jamais réussi à trop apprécier la ville. Peut-être sans doute parce que je l'ai jamais visité avec quelqu'un qui la connaissait très bien. Ouais. Concrètement, il y a quoi de bien à Nice pour une niçoise qui euh, mmh. connaît bien la ville bah, en fait, euh, alors déjà, moi, je ne suis pas niçoise, euh, mais euh, pour avoir. Euh, donc, j'ai toujours vécu à côté de Nice, tu vois, jamais vraiment euh, dans la ville. Mais en fait, à Nice, il euh, y a énormément de trop belles villes à visiter à côté. Tu vois, moi, je pense notamment à Aise. Euh, je pense aussi à Villefranche-sur-Mer. C'est incroyable. Euh, euh, c'est vrai qu'on qu peut penser, j'avoue que je, je te comprends, on peut penser aussi qu'à Nice, euh, tu sais, c'est un peu bling-bling. Il -bling, euh, y a aussi euh, beaucoup de personnes âgées. Du ouais. coup, tu es en mode, on se fait chier c'est l'image que je me suis ouais, fait ouais, moi, un mais c'est l'image que beaucoup de personnes ont mais en fait ils ont pas tort parce que bon on va pas rentrer dans les détails mais aujourd'hui à la tête de Nice c'est quelqu'un qui favorise vachement euh, euh, le côté euh, ouais justement personnes âgées pas trop de vagues nocturne, etc c'est un peu dommage mais il euh, y a un, un super potentiel je veux dire les soirées sur la plage il ouais. y a euh, des bars euh, super animés cours Saleya en plein centre euh, et puis moi je trouve que surtout au-delà d'avoir vu euh, Nice euh, d'avoir visité le vieux Nice etc c'est surtout les villes aux alentours d'accord tu vois genre euh, grâce euh, à côté c'est sympa aussi, Et je pense aussi à Saint-Paul-de-Vence. Franchement, il y a des trop, trop beaux villages perchés, trop chouettes. Et la fameuse promenade Et la promenade des Anglais. Bah après, la promenade des Anglais, tu vois, franchement, je la prenais tous les matins pour aller à la fac. Ça a perdu du coup, de sa magie Bah oui <rire> Ça a carrément perdu de sa magie, mais bon, tu vois un peu ça, tu, sais, tu te dis, vas-y, c'est sous mes yeux. Et puis, c'est quand tu pars que tu réalises... Ce que t'as plu, tu vois Bah oui, forcément. Alors maintenant que t'habites à Paris, c'est clair qu'il y a une partie de ces choses-là qui doivent un petit peu te manquer. Ça me fait le même effet quand je quitte Lyon plus de trois jours. Moi, moi, je vais voir l'espadon par contre. Allez, tu l'as demandé <rire> gentiment. Regarde, je le montre, l'espadon. Regarde, tu sais quoi Regarde, je vais me retourner comme ça. Ah, oh, voilà. oh, trop bien L'un de mes poissons préférés. On l'adore Hey, je mentais pas quand je disais que c'était un truc de oui, poche. Oui, oui, il, oui. il, il, <rire> il y avait zéro storytelling. Il est incroyable. Il y avait zéro storytelling. J'espère malgré tout que pour vous ce haut est, est de qualité. Donc je vais te demander un petit peu, parce qu'on aime bien en savoir un petit peu plus sur les personnes qui passent ici. Donc on t'a demandé un petit peu voilà, sur Nice, les choses comme ça. Là on va te demander à titre un peu plus personnel est-ce que tu peux me dire qui es-tu, d'où viens-tu, que, quel âge as-tu éventuellement et euh, quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît Oh Donc, là là, ça fait beaucoup de questions. Il va falloir que tu oui. me rappelles t t en cours de route. Pas de souci. Je... Du coup, je m'appelle Carla, c'est mon prénom, et euh, je suis née à Reims euh, et, euh, et j'ai vachement déménagé. Dans ma vie, j'ai déménagé au moins, je pense, huit ou neuf fois, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Beaucoup déménagé dans le Nord, donc Rince, en Champagne-Ardenne. J'ai beaucoup déménagé en Champagne-Ardenne. Je suis allée jusque dans le Nord, à côté de Lille. Euh, beaucoup pour le travail de mes parents à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'écoles différentes, tout ça. Puis quand j'avais genre sept ans, je suis arrivée euh, à, à Menton, pour être exact, oh, l'est cool. de Nice, du coup, euh, qui, est un, qui est une petite ville, qui est vraiment la frontière italienne. Et... Euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis j'ai passé euh, de mon. C'est là, là où je suis le plus resté longtemps. J'ai fait de mon CE1, je crois, à ma, ma seconde, tu vois, vers Menton. Puis après, euh, j'ai encore déménagé euh, plutôt à l'ouest de Nice. Et, euh, et du coup, j'ai fait un bac ES. Ouais. Voilà. Trop cool. Euh, bien sûr, on, on sait tous que les ES, c'est l'élite, hein, tu vois. <rire> L'élite sociale. sociale. <rire> non, mais en plus, ça n'existe même plus. Je sais même pas pourquoi je donne cet argument. Maintenant, tout le monde s'en fout. Bref. Euh, mais du coup, ouais j'ai fait ES. Et euh, j'étais plutôt une bonne élève pour le coup. Mais jamais, jamais première de la classe, mais toujours euh, des bonnes notes. Tu vois Ouais. Voilà. Et euh, après, j'ai eu mon bac. Mention Ouais, mention bien. Prétence ah. 83 Bravo. Pas mal en vrai. Euh, en vrai, c'est très bien. Hein J'étais trop fière. J'ai fait bac ES aussi, j'ai eu 10-13. 10,13. C'est bien. Euh... Tu l'as passé quand le bac euh, En 2014. Ah, je l'ai passé euh, un an avant toi. Ok, c'est parce que j'ai redoublé. <rire> ah ben on est de la même année. C'est 95. Oui. Oh là, voilà. oh là là là, 95, est... 95, bac ES, bac ES, c'est franchement. Tu vois, on a, on a des points communs. Mais euh, ouais, ouais, voilà, je l'ai passé en 2013. Et euh, du coup, je l'ai eu avec mention et tout. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'ai pleuré et tout. Euh, J'en revenais pas. Euh... Franchement, c'était trop de stress le bac, je, ça m'a mis... Je crois que c'est la situation la plus stressante que, que j'ai vécu. Genre même, tu sais, entretien d'embauche, partiel à la fac, tout ça, mais du pipi de à côté du Normal. bac. Normal, on t'en parle, parle dès le collège, quoi. on t'en parle ouais. dès le collège. Même, on te conditionne à avoir peur du bac, alors même que c'est un examen à plus de 90% de réussite et tout, mais on t'en parle depuis tellement longtemps que tu grandis ouais. en ayant ce grand objectif dans ta tête. Mais c'est ça, en fait, c'était vraiment maintenant ou jamais. Alors, pff, franchement, les chutes du Niagara quand j'ai vu que je l'avais, bref. Et ensuite, j'ai fait un DUT euh, en technique de commercialisation à ouais. Nice, à Fabron. Voilà, pour ceux qu'on la rêve. Et euh, donc, c'est euh, en deux ans. Maintenant, je sais que c'est trois, mais à l'époque, c'était en deux ans. Ouais, les UT et les DUT. À ouais. l'époque. Et, euh, et euh, du coup, j'ai fait ça en deux ans. Et après, je, il fallait que je continue. Parce que, tu sais, avant, euh, un DUT, ça te permettait d'avoir plein de trucs. Mmh. Tu pouvais faire, euh, je ne sais pas, euh, chef de magasin, directeur euh, de mag, enfin, euh, des trucs comme ça, quoi. Euh, mais maintenant, euh, à part euh, vendeur... Euh, c'est tout ce que tu peux avoir, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah vas-y, il faut que je continue. Donc, j'ai fait... Euh, bah, après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont eu un DUT, qui, qui ont eu autre chose, tu vois. Mais en tout cas, pour maximiser les chances, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je continue. ouais Là, tu rentres en licence ou alors après, ouais. de temps en temps, dans un master direct. Euh... Exactement. Du coup, j'ai passé les concours euh, pour euh, euh, aller à l'IAE. Et en fait, l'IAE, c'est quoi c'est euh, une école de commerce, mais par la fac. Okay. Et du coup, c'est gratuit. Bien ça. Et euh, je trouvais que c'était euh, plus sympa parce que bah, déjà, c'était gratuit. Et en, parce que je me voyais mal, euh, demander 10 000 euros l'année à mes parents. Euh, ouais. Franchement, euh, je ne sais pas, j'ai toujours voulu faire les études euh, dans le cursus scolaire, euh, tu sais, euh, gratuit. Classique, quoi. ouais. Voilà, même Un si petit peu pris en charge par l'État. Oui, <rire> bah ouais, j'ai toujours je me dit, moi, je fais ça, je trouve que c'est une valeur sûre. Donc, j'ai fait les concours pour, euh, pour être acceptée à l'IAE parce que c'est quand même sur concours. Le score IAE Message, ça s'appelle. Okay. Donc, j'ai passé ça à Nice. Et en fait, le score, ce n'est pas tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça, te donne un score, justement, ouais. un chiffre. Et en fait, euh, après, tu postules dans tous les IAE de France que tu veux et tu leur donnes ton score. Et c'est eux qui disent, c'est un score de merde, madame, ou euh, bravo, euh, je vous accueille. Oui, c'est ça. Mais en fait, ton score, il veut un peu rien. Enfin, tu sais, quand tu l'as, tu as ton score, tu fais, tu l'as ou tu l'as pas ben. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, j'avais fait ça. Et euh, je suis allée, du coup. Euh, en fait, j'avais postulé à. à... En fait, je crois que j'avais fait n'importe quoi. <rire> non, mais en oui, fait, c'est je... trop drôle de te voir te rappeler oui. en même temps que tu leur racontes les choses. Tu vois, c'est archi marrant. <rire> oui, en fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Mais en gros, je voulais un truc à Nice qui n'était pas vraiment un IAE. Mais euh, j'avais été refusée. Alors que pour moi, j'étais convaincue que j'allais être prise dans ce truc-là. Oh, vois le coup à l'ego. Ah non, mais. Bah, j'hallucinais, tu vois. J'étais en mode mais quoi Enfin, comme je te dis, j'ai jamais. Ne me pas. Mais ouais, comme je j'ai jamais été une mauvaise élève. J'étais pas excellente non plus, mais j'ai jamais été une mauvaise élève. J'étais choquée et j'avais postulé qu'à un seul IAE, c'était l'IAE de Lyon. Mais je sais pas ce que je m'imaginais. genre euh... en plus, tu vois, pour le coup, l'IAE de Lyon, je me suis dit mais c'est mort, ça va pas marcher parce qu'il est très euh, prisé Oui, tout et à que c'est stylé d'aller à l'IAE de Lyon. Donc euh, j'ai reçu d'abord le refus de ce truc qui était. Euh... Euh, vers Valoris, je crois, un truc comme ça, à l'ouest de Nice, quoi. Et alors, quand j'ai reçu le refus, je me suis dit, mais si ça, ça me refuse... Je vais être acceptée nulle part. Mais genre, l'IAE de Lyon, il va me dire, euh, « Madame, euh, vous prenez de la place ici, tu vois. » Du coup, euh, contre toute attente, j'ai été acceptée à Lyon. J'étais trop contente, franchement, euh, j'étais trop perdue. Et euh, c'est là que j'ai fait une licence droit, économie, gestion, option, sciences politiques Ouais. à Lyon, à l'IAE de Lyon. J'étais trop... Euh, j'étais refaite. Et c'était très dur, c'était horrible. Vraiment à ce point Oui. Bah, parce qu'en fait, en gros, le DUT TC de Nice, apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit là-bas, le niveau, il n'est pas incroyable. D'accord. Et du coup, bah, ils, dit, ils me disaient, genre, j'avais des lacunes par rapport aux autres. Et j'étais avec une autre copine de l'IUT. Et toutes les deux, on avait un peu des lacunes. Et les autres, ils avaient appris plus de trucs. Ils étaient au fait de plein de trucs. Donc que là, moi. ils avaient un super bagage. Et vous, oui. vous êtes arrivés, ambiance du sud, et <rire> des pistes oui, de partout. Mais je ne savais pas. Et genre, franchement, je suis tombée de haut et en fait... <rire> <rire> je suis tombée de haut et, et en fait, il y avait des gens qui avaient fait la fac, il y avait des gens qui avaient fait la prépa. Et tu vois, il y avait, euh, je ne sais pas, euh, euh, une vingtaine de gens qui avaient fait le DUT, et puis tu avais trois BTS. Euh, enfin, vraiment, c'était, euh, tu vois, il y avait un entonnoir où il n'y avait que des têtes. Et moi, qui est toujours, comme je t'ai dit, était une bonne élève, ouais. pas dans les premières, mais une bonne élève. Et ben je me suis retrouvée dans les mauvais élèves. Euh, fond de peloton, euh, district là ou... euh, District crack Là, mon égo, il en a vraiment pris un coup. Je me rappelle, c'était terrible. Euh, mais c'était aussi parce que la licence, c'était un, une espèce d'énorme tronc commun. Et euh, il fallait euh, du coup qu'on qu qu gère ce tronc commun-là pour aller, une fois le tronc commun passé, dans les masters de notre choix. Et là, l'idée, c'était qu'on choisisse un peu les matières qui nous intéressaient. Tu vois, J'avais des maths. Moi, je n'ai jamais été très bonne en maths. J'ai eu 15 au bac, mais pas voilà. oh, c'était horrible. Bref, et... c'était des maths un petit peu poussées ou tu as aussi fait, je suppose, les classiques de comptabilité de Alors, la ça. compta, les maths, c'est facile parce ouais. qu'en fait, la compta, c'est un peu du par cœur. Tu vois, genre, il faut se retenir un peu les, les, les, les comptes. Tu vois, euh, c'est pas vraiment la compta. C'est pas dur d'un point de vue mathématique, calcul. Par contre, c'était des maths financières. Ok. Alors, si vous avez déjà fait des maths financières, euh, C'est pas du tout, euh, Paul fait un crédit de 3000 euros et rembourse. Euh, Avec 10 un carton d'intérêt à C'est pas ça. Non, non, c'était horrible. C'était vraiment une torture pour moi. Je me rappelle que j'étais euh, un cancre. J'avais eu 3,5 euh, alors que j'avais révisé de fou. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et, euh, et ouais, c'était dur. J'ai cru que j'allais pas, pas y arriver. Et en fait, si j'ai réussi. En plus, tu sais, j'étais à Lyon toute seule, c'est la première fois que je partais. ce que j'avais demandé, tu as vécu comment au final cette petite expérience lyonnaise dans notre jolie bah, ville Franchement, j'y suis restée trois ans parce qu'après, je suis passée en master marketing vente et c'était trop bien. Donc, toujours à l'IAE, c'était trop bien. Moi, j'habitais à Mermoz, euh, j'allais à, à pied, enfin, genre j'avais le métro juste en bas et ensuite, j'allais à Lyon 3 à la manufacture des tabacs. Ouais. Et, euh, Sans souci Oui, oui. J'habitais juste à côté. C'est vrai Littéralement. Ouais, Là où tu allais en cours, j'habitais à 300 mètres. Ah ouais, c'est énorme <rire> Pendant des années, t'es allé en cours à peu près sur les années où j'y habitais et ouais. où moi j'allais dans une autre école un peu plus loin vers Guillotière, c'est assez drôle. C'est fou en vrai Bah ouais, de ouf Mais t'as fait une école à Guillotière euh, Moi j'ai fait euh, l'INSEC. La... Ah ok Moi j'ai casqué les 8000... Ah quoi t'as fait ça <rire> Moi j'ai dit non c'est mort, vous m'avez vu jamais de la vie, je fais ça Non mais eh, parce que okay, je, je reprends un truc que je t'ai dit, 10,13. <rire> oui, c'est vrai <rire> Tu vois, oui je comprends. Ouais. <rire> moi crois-moi qu'à l'époque Parcoursup euh... <rire> Rouge, oui, rouge partout <rire> Oui, oui. Mais bref, voilà, c'était trop bien. Franchement, mes, alliés, mes années lyonnaises, c'était très cool. Juste, alors je sais que j'en parle souvent en live, il y a pas mal de gens qui ont cet avis aussi. Ouais. Euh, je ne me suis pas fait de potes lyonnais. Vraiment Oui, non. Zéro Non, je me tu suis fait... Tu gardes aucune connexion non, je me suis fait des potes euh, qui venaient d'ailleurs, euh, comme moi, tu vois, de Nice, d'autres de, de, de, villes, ouais. mais de potes lyonnais, non. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils avaient déjà leurs potes, entre guillemets, ouais, ouf. et que du coup, ben, nous, on n'était pas... Voilà, On dit beaucoup des Niçois que c'est comme ça aussi, que c'est difficile de s'intégrer dans leur cercle. Ben, en fait, Lyon, pour le coup, j'ai été confrontée de fou à ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Je pense que tu peux être confronté de partout à ça. Mais à Lyon, qui est une ville très étudiante, où les gens, justement, ils vont passer une partie de leur lycée ensemble, puis ensuite arriver à la fac. Mais avoir du coup des codes de lyonnais aussi, tu vois. Ouais. Sur les endroits où aller, la Moi, façon de parler, pas. les trucs à manger ou les conneries, tu vois. Effectivement, ça doit être difficile de, de casser cette glace, tu vois. Surtout si ouais. toi, tu arrives à plus deux, tu vois. Genre, toi, tu arrives, tu as déjà fait deux années. Plus, euh, plus, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, donc, tu arrives en troisième année. Ouais. Alors qu'eux, ils ont commencé la fac ensemble, tu vois. Et, ou alors l'IAE ensemble. Et donc, et du coup... Je l'ai bien senti, ouais. pour le coup. Oui, ça j'ai bien senti, mais c'est pas grave, tu vois, j'en garde pas du tout de mauvais souvenirs. Au contraire, à chaque fois que j'ai dû faire des op et qu'on allait à Lyon notamment, j'étais trop contente de revenir dans cette ville. Je trouve qu'en fait Lyon c'est tous les avantages de Paris sans les inconvénients. Mmh. Euh, c'est une trop belle ville, c'est trop mignon, il y a plein de trucs à voir, on y mange bien. Ah c'est du miel aux oreilles là. Hein. Non, mais c'est vrai, j'adore cette ville. Franchement, c'est juste il fait trop chaud l'été, c'est horrible. <rire> oui. Mais euh, mais non, je kiffe cette ville. C'était une chouette expérience d'aller là-bas et puis en plus c'était euh, mes premières années euh, toute seule, tu vois, dans une grande ville et tout. Petit appartement, loyer payer des choses ouais, comme ça. Ouais, j'étais en résidence étudiante euh, privée pour le coup. Donc, euh, c'était, euh, c'était, euh, enfin, je veux dire, c'était pas, euh, c'était pas euh, le crous quoi. Mais, euh, mais ouais, franchement, euh, c'était franchement, une bonne expérience Lyon. Et au final, tu as eu ton diplôme Ouais, ouais, je suis allée en master marketing vente. Je fais une option marketing vente, enfin euh, euh, exprès quoi. Euh, option business to business. D'accord. Genre euh, d'entreprise à entreprise. Exactement. Tu vois, je, voulais, euh, je voulais travailler avec des entreprises. Et en fait, moi, à l'époque, je voulais... Euh, c'est pour ça que l'IAE, c'est trop bien. Je vous conseille à fond la caisse l'IAE parce que c'est gratuit et qu'aujourd'hui, les employeurs, ils... Ils, euh, ils le prennent au sérieux Oui. En fait, ils, ils disent que tu as un bosseur si tu es allé à l'IAE parce que, tu vois pour le coup, tu ne payes pas du tout pour ton diplôme. Et il euh, y a vraiment des... des des cours... Euh rude, hein, tu ouais. vois, c'est ouais, ouais, intense hein, comme rythme. Franchement, euh, ceux qui disent qu'à la fac, on se touche, j'ai jamais compris. ça En, en fait, cas. statistiquement, c'est bizarre parce que genre j'ai déjà vu, quand tu prends une promo entière de fac, as 30% seulement qui ont la licence. Donc déjà, quand on as 7 sur 10 qui jardent sur une promo, bah, <rire> c'est quand même énorme. Et, Et puis après, aussi, sur les 30% restants, on as la moitié seulement qui ont le master en 2 ans. Donc c'est-à-dire que quand tu fais un petit peu avec des statistiques euh, sorties, euh, machin, tu prends une promo, tu as moins de 2 personnes qui ont leur master en 5 ans en rentrant. Euh, c'est quand même un écrémage qui a Ouais. après c'est normal Les gens dans la abandonnent fac, aussi. Ils abandonnent, c'est un foutoir. Mmh. Euh, tu vois, il y a des mecs qui finissent dans des facs parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ou ils ont eu un parcours super compliqué, un truc comme ça. Mais en soi, la fac, c'est quand même un petit peu sélectif. Ça ouvre un débat qui est assez intéressant. Enfin, ça l'ouvre. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Mais j'ai le sentiment, parce que j'en ai aussi bénéficié, que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu des diplômes reconnus d'État via des écoles qui n'étaient peut-être pas toujours ultra qualitative ou ultra sérieuse, bah j'ai l'impression que ça a amené sur le marché du travail énormément de gens avec des Master 2, peut-être plus qu'à l'époque, et que du coup, bah, ça a baissé la valeur du diplôme au final. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Alors, Mais tu je sais que c'est un, un, un, un sujet qui existe et je ne sais pas à quel point c'est réel ou pas, tu vois. Mmh, ce dont tu parles, c'est un, vraiment un phénomène sociologique qui existe pour le coup, qui s'appelle la montée des diplômes. Un truc comme ça, c'est un terme ouais. très précis, je sais. Alors, ça m'est un peu sorti de la tête. Je crois que c'est la montée des diplômes. En gros, maintenant, tout le monde a un diplôme. Et du coup, bah forcément, ça, ça... Enfin, ce n'est pas tout le monde qui a un diplôme, mais beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Ouais. Et euh, du coup, ça baisse forcément ta, ta valeur sur le, sur le marché du travail. Mais pour parler ouais, des écoles privées, etc., moi, c'était vraiment les employeurs. Ils m'avaient dit euh, oui qu'ils avaient eu des mauvaises expériences avec des gens qui avaient un peu payé leur diplôme, qui étaient un peu en mode, bon, bah, papa va signer le chèque à la fin de l'année. Ouais. Ouais. Et donc, donne moi ton diplôme. Enfin, tu vois, donne moi mon diplôme. Donc euh, après, il ne faut pas faire des généralités. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Mais, euh, mais oui, je pense que ça a un peu créé ça sur le marché du travail. Travail ou des, des, des cursus un peu plus publics sont plus valorisés aujourd'hui, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, les mecs, quand ils ouvrent un poste, ils reçoivent 20 candidatures avec 20 diplômes, tu vois, plus ou moins similaires d'école privée. Je peux comprendre qu'à la fin, mais que sur la bon il y en a bien un dans le lot qui va accepter de travailler pour moins cher, tu vois, ouais. mais... Derrière, ça te casse un peu le le, 100%. le truc au global. Bah écoute, t'as l'air d'avoir fait quand même de, de, de, de belles études, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'en suis fière. Ouais. Je suis fière de ça, pour le coup. Ça, c'est un truc où je suis contente. Tu vois, c'est ce que j'avais envie de faire. Je, je déteste l'école. Ouais. Je déteste ça depuis que je suis toute petite, c'est mon cauchemar. Mais mon père, il m'a toujours dit, euh, bah justement, en fait, euh, si tu veux pas perdre ton temps et euh, en refaire une année euh, parce que t'aimes pas ça euh, et genre encore vivre une année de calvaire, euh, Focus, ouais. go, go, go Ouais, vas-y, sérieux. Ouais, ouais ça, c'est un peu ce que j'ai suivi, du coup. Je capte. Moi, j'étais allé à sueur de mon front pour mes parents et ouais au final, ça j'étais quand même assez mmh. content. J'ai regardé une vidéo et c'est une vidéo que j'ai bien aimée parce que c'est une vidéo où tu parlais un peu de tes origines italiennes et siciliennes, notamment, euh, où tu euh, parlais, par exemple, de ta grand-mère qui parlait sicilien, etc., des trucs à ça, que toi, tu... Pas toujours la langue et tout. Est-ce que tu y vas souvent C'est quoi un peu ton, ton rapport avec cette culture, cette partie-là, un petit peu de, de, de ta personne, en fait, tout simplement Ouais, alors moi, je suis à moitié italienne, euh, du côté de mon père. Euh, il est né en France, mais ses deux parents sont, sont, sont italiens. Et, euh, et en fait, c'est un truc que. que... Je sais pas, on en est tous très fiers dans la ouais, famille, c'est, on en parle beaucoup, etc. En Sicile, je suis jamais vraiment, euh, j'y suis allée en effet, mais je n'y vais pas tous les ans, tu okay. vois, parce qu'en fait, ma famille, comme ils ont immigré de, de Sicile, bah en fait, le gros du ma famille Il est, est en France, ouais. tu okay. vois. J'ai quand même, tu vois, les, des sœurs de ma grand-mère qui étaient encore là-bas ou euh, voilà, mais c'est des, des gens que j'ai vus quand j'étais petite et puis après, j'y suis retournée quelques fois, mais c'est pas, euh, tu vois, je, je, je sens que ma famille aujourd'hui, elle, elle est en France, tu vois. Pour le gros, mais euh, ouais, je suis super fière de, de, de mes origines. Ben, mon petit collier, euh, mon petit collier, c'est le signe de la Sicile. Joli ça. Et euh, ouais. Et puis, euh, c'est un truc qui nous rassemble beaucoup et qui nous unit beaucoup en famille. Donc, ouais, c'est important pour moi. C'est, euh, tu vois, mon père, euh, il me, nous faisait écouter de la musique italienne quand on était petit ouais. euh, Après, j'ai pris, euh, forcément, j'ai étudié l'italien à l'école. Euh, ouais. Tu parles bien fière. italien En vrai, je parle bien italien. Euh, je comprends vachement bien l'italien. Euh, mais je suis en train de perdre mon italien oh là là, le oui. temps le manque de pratique avec oui c'est ça ouais c'est ça donc maintenant genre c'est ce que j'ai dit euh, la dernière fois en live je disais euh, le peu de trucs que je sais dire maintenant c'est euh, genre euh, euh, netto di mortadelle tu vois là genre euh, vraiment juste 100 grammes de mortadelle s'il vous plaît euh, ouais. et, et, et, et l'addition tu vois ouais, ouais, ouais. Je, je, je, je vulgarise c'est faux Ce vois pas tout ce que je sais dire mais ça se résume à ça en fait ça, ça, on perd super vite euh, ouais. moi je suis d'origine marocaine et donc du coup je parle arabe mais donc, du coup, quand, pendant un moment, j'avais passé quelques années sans aller au Maroc. Euh, J'ai perdu super vite certaines choses. C'est-à-dire j'étais capable de comprendre très vite. Tu comprends très bien. Mais vocabulairement parlant, tu es un peu débordé. Par ouais. contre, crois-moi que quand tu retournes, et je pense que tu l'as dû expérimenter, quand tu retournes un petit peu là-bas, ça revient très vite aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça revient très vite. Mais tu vois, j y, j y, comme je suis à Nice et, genre, à la frontière niçoise, euh, bah, on peut, genre je vais faire mes courses en Italie, je ramène des pâtes, des, de la charcuterie, des ouais. comme ça. Bah, en fait, euh, bon, c'est très sommaire, quoi, ce que j'ai à dire aux <rire> gens en Italie. C'est pour ça que je te dis que mon vocabulaire se résume à commander du fromage et de la charcuterie de la en Italie. Ouais. Tu vois, c'est. <rire> voilà, je ne fais pas d'envolée lyrique avec des gens italiens, malheureusement. Mais je me suis mise à regarder des streams en italien sur Twitch. Ok, grave cool. Parce que bah justement je me dis peut-être que ça ça va m'aider euh, j'ai pas envie de perdre tout mon italien euh, parce que ouais c'est important quand même et, et tu sais que là j'étais en train de réfléchir je connais des créateurs de contenus j'avoue espagnol anglais euh, peut-être voire même allemand j'avoue je connais pas de gros créateurs de contenu italien il y en avoir bien entendu mais en ouais, ouais euh, bah j'en ai vu quelques uns notamment euh, à la twitchcon à amsterdam ouais. forcément oh, tu il y avait euh, tout, toute toute l'europe en fait hein, qui était là il euh, y a euh, je crois que c'est power qui s'appelle peut-être que ah le chat à oui. la reine enfin, qui sait Power il est connu lui mais Power si je dis pas de bêtises c'est un joueur pro Call of Duty à l'époque me semble que c'est ça ouais totalement il me semble que c'est ça c'est Total pour totalement. ça que je te le cite parce que je pense que as la reine ouais, je le connais je le connais voilà et euh, et puis euh, moi je suis une streameuse qui s'appelle Kuro Lily ça c K U R O L I L Y si jamais vous êtes intéressé. ou peut-être ouais. L I L I je sais plus mais elle, c'est un peu mon équivalent euh, en Italie, parce qu'elle fait beaucoup de jeux Nintendo, euh, elle fait euh, des jeux indés. Euh, tu vois, du oh, l'alter euh, ego bah, Du coup, <rire> je la suis, parce que comme elle commente sur des jeux que je connais, c'est plus simple pour moi tu vois, euh, de, de comprendre et tout. Mais ouais, c'est mon alter ego. Enfin bon, elle s'en fout de moi. Je ne sais pas que j'existe, mais je l'aime bien. <rire> tu dois écrire dans le chat un peu, avec Parfois, le, le badge vérifié. Parfois, que... j'écris genre ciao machin. Mm. <rire> c'est mignon, c'est mignon. Dernière question par rapport à ça, c'était en quelle ville, en Sicile c'est à Serra di Falco, c'est euh, à côté de Catanissette, c'est à l'ouest euh, quasiment. C'est magnifique Oui, c'est très beau. C'est euh, un petit village qui est très typique sicilien. Bon, alors, la Sicile, c'est très joli, mais c'est très pauvre aussi. Euh, c'est euh, l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Ouais. Euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a une très, très grosse disparité nord-sud en Italie. Il y a même énormément de racisme en Italie entre le nord et le sud. Ouais. C'est euh, euh, un truc de fou euh, les, les ceux du sud donc les siciliens on les appelle les, les ceux du nord les appelle les terrones c'est les, les les les terreux les cutéreux, quoi les les bouseux en fait hein, ouais. clairement hein, c'est vraiment ça et dans le nord eux ben il y a eu l'industrialisation le secteur tertiaire s'est développé etc mais euh, dans le sud de l'Italie euh, aujourd'hui c'est c'est encore très très pauvre euh, et bah euh, ben, tu vois les paysages en Sicile ça fait beaucoup penser au Maghreb en fait d'accord pour être déjà allé ouais, beaucoup. C'est le court -tour, euh, méditerranéen. Ouais, oui, et tout, oui. Ouais. pour être déjà beaucoup allé au Maghreb. Ça ressemble beaucoup au Maghreb. Et, euh, et euh, moi, je trouve ça juste magnifique, hein, perso, euh, j'adore. Et euh, la cuisine méditerranéenne, c'est la meilleure cuisine du monde. Voilà, <rire> ça, ça me plaît, ça <rire> Ça, c'est du discours qui, qui parle, ça fait plaisir. Je comprends, j'ai jamais eu trop la chance d'y aller en Italie, mais c'est toujours un petit kiff, j'ai envie de pouvoir y aller. Un jour. En vrai, ça pourrait te plaire, hein, franchement, il faut juste que tu te... Alors déjà, ils parlent beaucoup français, hein, ouais. franchement. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de la barrière de la langue et tout. Déjà, ils parlent beaucoup français. Et euh, non, vraiment, c'est à voir, c'est des paysages qui sont sublimes, tu vois, quand tu vois euh, Syracuse et tout, mais il faut avoir au moins vu ça une fois dans sa vie. Genre. La Sicile, c'est trop beau. J'amènerai ma et femme un jour. Il faut que tu goûtes les arancini, euh, c'est euh, une, ah. une spécialité italienne. C'est un truc free, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tu connais Je crois. C'est une spécialité italienne. Alors Il y a plein de variantes, tu pourras trouver ton plaisir. Hein. Il y en a des végétariens et tout. Il y a vraiment plein de trucs. C'est euh, du riz euh, cuisiné euh, au safran. Bon Ce n'est pas souvent au safran parce que le safran, ça coûte cher. Mais voilà, c'est du riz cuisiné euh, que tu, tu remplis avec euh, du ragoût. Donc, en fait, c'est une sauce tomate avec du bœuf, des petits pois, les Siciliens adorent mettre des petits pois partout. Okay. Donc moi, je mets des petits pois partout, oh. des petits pois, du fromage, du bœuf euh, que tu mets avec de la sauce tomate au centre de ta boule de riz. Après, tu refermes, tu remets un peu de riz et tout. Tu formes une boule et tu mets dans la panure et tu fais frire ça oh. et ça. Mais ça a l'air d'être le plat du siècle. J'en ai <rire> jamais mangé des bons en France ou même dans le nord de l'Italie. En fait, Genre j'en ai mangé des bons qu'en Sicile. C'est trop bon. Écoute, je, je pense qu'il y a des savoir-faire, ils s'exportent mal. Ouais, on est d'accord. Ils sont mais beaucoup attends. dans la région d'où ça vient. Mais, mais même à Vintimis, tu vois, c'est la première ville italienne quand tu pars de Menton ou de Nice. Vintimis, genre les, les, les Arancini, ils ne sont pas terribles, hein, franchement. Ils ne savent pas faire. Hein. Ah, écoute, ça dégoûte. Critique du nord de l'Italie par ultien. <rire> J'alimente le truc, tu, voilà, vois. tu vois. Elle aussi, elle renvoie un peu <rire> la balle, de la part d'une sudiste de l'Italie. C'est mignon, c'est mignon. Je, voilà, tu vois, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu Italie, je trouvais ça grave cool. Bah, et ça tout. Fait La manière dont tu en parlais, je, je me disais que ça allait, ça, ça détendait le truc. Euh, moi, j'avais une question euh, rapidement parce que en regardant un peu ce que tu faisais et tout, j'ai vu tu, tu streams un demi-million de jeux, voilà. Euh, essentiellement aussi des jeux Nintendo, bien entendu, mais mmh. tu fais des trucs très très variés. C'est quoi ton rapport avec ton jeu vidéo Parce que avec le jeu vidéo, parce que je me dis on vient pas à être streamer multigaming de rien. Il y a forcément des influences et sans doute le fait d'avoir commencé jeune. C est, c est, ça vient d'où pour toi Ouais, euh, moi je joue aux jeux vidéo depuis si longtemps. que je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans en fait. D'accord, tu ouais, m'étonnes oui. pas. Mais oui, c'est ça, je, je suis une joueuse de jeux vidéo depuis si longtemps. Euh, je jouais beaucoup avec mon frère et mon père. Euh, bon, c'est un truc que j'ai beaucoup dit euh, euh, en live notamment, mais en fait on avait une, un sous-sol am aménagé avec de la moquette et avec les consoles et tout ici. Et on jouait avec mon frère. Et en plus, le, je jouais beaucoup avec mon père aussi sur PC. Tu vois, on jouait à des trucs genre à à Myst, qui est un jeu d'énigmes en première personne. Ouais, Je à César 3, qui est un jeu de gestion très chouette, qui m'a passionné de mythologie à l'époque, notamment. Euh, et, et vraiment, j'ai eu la Game Boy euh, Color, euh, j'avais 4, 5 ans. Quoi. Et puis après, ben, j'ai enchaîné sur toutes les consoles Nintendo. Euh, et euh, j'ai continué à, à, à beaucoup jouer aux jeux vidéo, mon grand frère aussi. Et ouais, c'est vraiment un truc. Euh... En plus, tu vois, je parle de mon grand frère, mais en fait, c'est mon demi grand frère. Du coup, il n'était pas là tout le temps à la okay, maison okay. et le jeu vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants uniques qui se reconnaîtront dans le chat. Mais c'est aussi un moyen pour les enfants uniques de jouer un peu tout seul, tu total, vois, et de, de s'amuser un peu et de se faire des films. Mais euh ouais, les jeux vidéo, c'est une longue histoire. Avec ouais, la Nintendo 64 et tout à l'époque. Ouais, j'avais la Nintendo 64. On jouait beaucoup à Yoshi's Island aussi avec mon frère, je me rappelle. Alors, par contre, c'est ce que je disais aussi. Mais tu sais j'ai des souvenirs un peu flous sur, les, sur la Nintendo 64, notamment parce que j'étais vraiment toute petite pour le coup. Mais euh, après, ça s'est vachement plus matérialisé sur la Game Boy et sur la GameCube euh, la, la GameCube c'était la toute première console de salon que j'avais. Ah je l'ai jamais eu moi. Et pourtant, ah ouais il y avait l'air d'y avoir des jeux trop, trop bien. Dessus. Franchement, euh, t'es passé à côté de Pokémon Colosseum qui est un Pokémon banger, genre il est incroyable. C'est un Pokémon aventure, tu sais, genre t'incarne un personnage de base. Je vois totalement Pokémon Colosseum, il n'y avait pas Stadium aussi. Il y avait Stadium, ouais. et En fait, si tu veux, quand j'étais gamin, j'avais joué qu'à la Game Boy à Pokémon. J'adorais la série. Et quand je voyais les modélisations 3D et tout pour la Gamecube, j'avais la bouche qui, tu vois, moi j'ai une Xbox 360, j'ai pas eu la Gamecube. En plus, dans Pokémon Colosseum, tes starters, c'est un Mentali et un Octali. Genre, c'est trop bien, tu vois. Donc bref, Colosseum, c'est trop cool. J'ai joué à Luigi's Mansion qui est aussi incroyable. Le premier jeu que j'ai eu avec. Super Mario Sunshine qui, selon moi, est le meilleur euh, Super Mario euh, ever, ouais, 3D, ouais. clairement. Et, euh, et après, j'ai aussi beaucoup joué à des jeux qui étaient dispo sur d'autres consoles. Je pense aux Sims Permis de Sortir, euh, aux Herbs euh, euh, ou encore à, à, aux Simpson Hit Run. Simpson Hit Run Tu connais pas Pas du tout. Oh, c'est comme GTA, sauf que c'est les Simpsons. <rire> La régie, je veux voir des images, je vous en supplie, la régie, je veux voir oui, des images de ça. C'est comme GTA, sauf que c'est les Simpsons. genre en gros, tu incarnes euh, Homer, euh, euh, Lisa, Bart, enfin euh, vraiment tous les personnages emblématiques, ouais, Marge et, compagnie. Et, et, et puis tu as, as vraiment des, des, des étoiles qui s'affichent quand tu renverses des gens, euh, tu as des missions à faire, alors il y a beaucoup de missions facteurs avec le recul, mais... C'est Où tu dois aller d'un point A à un point B, puis d'un point B. Mais quand t'es enfant, tu tiltes pas trop. Non, tu t'en fous. Tu t'en fous un peu. Vraiment, tu t'en bats les couilles, ouais. tu suis, tu vois. Ouais, moi j'étais refaite de, de, de jouer avec Bart, genre dans, dans le centre-ville, là. Regarde Et tu pouvais ah, voler des, vu, Mais des oui. images de ce jeu. Mais oui. Tu voles des caisses, là. En bas à droite, as ta, ta mini-map. <rire> Et genre, euh, tu, peux vraiment, euh, tu peux vraiment faire des délits et tout. Et puis, tu sais, il euh, y a, y a Cletus, qui est l'un de mes personnages préférés des Simpsons. Ouais. Voilà, non, mais ça a l'air d'être trop le jeu du siècle. Là. Ouais, franchement, c'est trop bien. Je sais qu'il y a un mec qui a refait une version de ce jeu en mode, euh, je crois qu'il est encore dessus. Okay. Il me semble. Hein, Genre une sorte en... de remaster un peu plus HD et ouais, tout. Ouais, je sais pas si le chat a la ref, mais il me semble qu'il y a un mec qui est en train de taffer sur ça. Et, et ouais, c'est vrai qu'avec le recul, il a des lacunes parce que ça reste un jeu où tu vas d'un point A à un point B sur certains points, mais. Les Simpsons, en plus, c'est doublé. C'est doublé sur plein de points. Hein. En français Ouais, ouais, ouais. Avec les voix originales de la oui. série Oh là là, les jurés, c'est exceptionnel en fait. Oui. Non ah, mais c'est magnifique, mais dans le chat on me dit, on me dit t'es passé à côté de gros bangers Oui, ouais, ouais. ouais sans doute. T'as as eu vraiment, genre dans tous les jeux que t'as sortis, je sens que t'as eu une culture jeu vidéo euh, largement plus grosse que la mienne. Moi c'était beaucoup plus restreint. Mais, mais euh, justement, à l'inverse de toi, bah, par exemple, j'ai jamais joué à code ou quoi, tu vois. Ouais. C'est mon frère qui jouait et puis moi je me suis pas. sais à part au, monde, au mode zombie, ça m'intéressait pas trop. Normal. Donc moi j'ai quand même une lacune de ce côté-là, tu vois. Bah je capte. Je capte. Mais ça a l'air d'être des jeux vidéo quand même assez cool. Donc euh, merci pour la découverte et je sais que ça fait plaisir même aux viewers, etc. Quand il y, y a quelqu'un qui sort des références, qui leur parle sur des choses de oui. jeunesse. Tu vois. Donc euh, c'est vraiment trop cool. Vu que je t'ai demandé un petit peu ton rapport avec les jeux vidéo, nécessairement pour moi, la suite découle logiquement. J'ai vu que tu avais commencé à stream en 2017. Donc oui. euh, en 2017, tu commences à partager cette passion là sur Internet. Comment et pourquoi est-ce que tu as commencé à streamer du coup en 2017 Qu'est-ce qui, à l'époque, t'es dit « bah Tiens, je vais télécharger OBS, je vais prendre une cam, un micro et on va balancer ça sur Twitch quoi, ?» C'était quoi l'idée Eh ben en fait, je crois que c'est parce que je suivais beaucoup, euh, genre à l'époque, Pixia, qui est une grosse YouTube Sims que j'adore. Euh, vraiment, je la kiffe. Aujourd'hui, elle fait encore des Sims. Et je suivais BibiTM euh, qui était euh, un YouTuber, euh, qui du, il fait encore du contenu, mais sur Twitch aujourd'hui, ouais. qui était un YouTuber qui… Euh, euh, comment dire euh, qui faisait beaucoup de contenu Nintendo. Et en fait, j'adorais sa manière de parler des jeux parce qu'en fait, il parlait d'anecdotes de développement, euh, il parlait d'assets, enfin, tu sais, de trucs genre euh, ah, les, des anecdotes de dev en fait. Ouais. Et du coup, ah, tu sais que là, le visuel de tel personnage, c'est parce que pendant le développement, il y a eu ça. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien de, en fait, pas que jouer un jeu, parce que moi, je regardais quand même, genre par exemple, PewDiePie jouer à, à, à, à des jeux, genre, en 2012, tu vois, mais pas que jouer du gameplay, mais aussi, tu vois, des informations en plus, quoi. Ouais. Et alors, je trouvais ça trop chouette et euh, Pixia pareil elle faisait des histoires moi j'ai un côté très euh, role play dans ma manière de jouer j'adore me faire des films et tout je te mettre un peu dans la peau du truc et tout ouais. exactement donc c'est ce que je faisais notamment sur les simpson justement ou dans super mario sunshine aussi et en fait euh, bah Pixia elle a vachement ce côté là et euh, je me suis dit moi aussi j'ai trop envie de le faire sauf que bah j'ai un, un pc un peu pourri donc je pouvais pas le faire sur les sims par exemple qui est une de mes licences de coeur ouais. euh, mais je l'ai fait euh, sur euh, bah, la switch qu'on venait de m'offrir pour mon anniversaire et euh, du coup comme j'en parlais beaucoup un pote à l'époque lui disait ouais j'aimerais bien streamer et il m'a fini par m'offrir un game capture donc euh, en fait c'est le boîtier pour streamer euh, bah, ton jeu vidéo sur ta console donc ah tu ça. peux streamer ta play tu peux streamer ta, ta switch tu peux streamer la console de ton choix et en fait c'est comme ça que j'ai commencé des lives sur Zelda Breath of the Wild avec des écouteurs Apple pas de cam pas d'OBS genre je streamais sur le logiciel de game capture ah ouais. Elgato okay direct, Il n'y avait pas d'alerte. Il n'y okay. avait rien. Toi, tu étais dans le niveau de Hess <rire> euh, numéro 1. C'est vraiment <rire> brut de décoffrage. suis <rire> assise sur un coussin devant ma télé dans mon salon et je streamais Zelda uh, Breath of the Wild. C'était mes premiers lives. Je sais qu'au bout d'un mois et quelques, j'avais eu quelques donations. J'avais acheté une cam. J'ai mis super longtemps à la mettre d'ailleurs. Après, je ne voulais pas la mettre. J'avais trop peur. C'était bien sans la cam aussi. <rire> Mais, euh, ouais. Je suis toujours passionné par les streamers qui tiennent des fois très très longtemps sans cam. Comme oui. ça. Ils doivent vivre une vie de paix. C'est trop bien en vrai. Ah. Franchement, y a lyrique. lyrique, ça fait 10 ans il stream sans cam. Ouais. Bon, sait où il ressemble, mais ça fait 10 ans. Ouais, ouais. Et euh, mais c'est B-Bye aussi qui stream sans cam. Oui, tout à fait. Et euh, moi j'ai Chat aussi, dans, dans, dans, en streameuse que j'adore aussi, qui stream sans cam. Trop bien. La belle vie, en fait. Bah, oui. <rire> Vraiment, tu t'en fous de à quoi tu ressembles, etc. Ouais, c'est vraiment... en vrac devant, ta... devant ton PC, mais personne ne le sait. Exactement. Et quand t'as commencé à live, etc., t'as eu quelques viewers comme ça un petit peu au début ça, ça, ça a pris un peu comment Genre surtout que en 2017, en réalité, tu vois, streamer encore rudimentaire, un peu de la manière dont tu l'as décrit, c'était encore possible. En ça 2000... a passé encore. Ouais, ah, en 2022, c'est possible c'est difficile c'est que ça c'est un truc que j'ai toujours dit les gens pas ça coûte cher de stream maintenant hein. mmh. maintenant avec les standards qui sont élevés et tout euh, ça coûte cher entre ah ouais. le pc la cam tout ça machin genre euh, si tu veux streamer un minimum et de manière correcte ça va vite te coûter 1000 1500 euros très vite hein. ouais bah c'est sûr qu'il faut un pc correct et puis moi je trouve que bon, ce qui est important c'est surtout le son tu vois avec aujourd'hui il y a quand même des micros usb euh, qui sont euh, qui sont ok tu vois je pense genre au dernier de elgato notamment elgato Wave 3, il 3, fait ouais. le taf hein. il est vraiment bien il fait le taf euh, donc mais ça reste quand même un budget, ça, c'est sûr. Et puis, bah, avant, ouais on pouvait streamer comme ça en mode route. C'était quoi ta question déjà? Non, en fait, je dire que quand tu as pris tes premiers petits viewers, etc. Ah oui, voilà, comment, comment j'ai fait? et ben bah, en fait, à l'époque, euh, mais toi, tu sais de quoi je vais parler, mais à l'époque, en 2011, 2012, 2013, etc., il ouais. euh, y avait une très grosse communauté gaming sur Twitter oui. et j'en faisais partie. Euh, donc, du coup, je jouais beaucoup à League of Legends à l'époque. Et donc, forcément, ça se déportait beaucoup sur Twitter. Et donc, euh, je m'étais fait quelques abonnés comme ça. Mais tu sais, pas, j'avais pas de contenu, c'était juste des mutus. En fait, à l'époque, sur Twitter, pour ceux qui n'ont pas la ref, si tu jouais aux jeux vidéo et que tu étais sur Twitter et que tu avais euh, entre 15 et 20 ans, mais même plus. Bah, en fait, euh, les gens, ils se suivaient entre eux. Ouais, c'était très facile. Ouais, en fait, c'est ça. Les gens, ils se suivaient tous entre eux et euh... Et du coup, c'est comme ça que j'avais, je sais pas, tu vois, genre 300, 400 abonnés sur Twitter. Et du coup, bah, j'avais genre 5 personnes sur mes lives. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Bon, bah, en vrai, c'est souvent un, un porteur un petit peu comme ça. Tu vois, ouais. à l'époque, c'est vrai que ça se faisait un petit peu comme ça. Quelques followers chopés ici sur les réseaux parce qu'on parle de choses communes de choses qui intéressent. Boum, ça part, tu vois. Oui, oui. Et donc, du coup, ça t'a fait kiffer un peu l'expérience, le fait, parce que là, moi, je pense à mes OG. Les gens qui lancent des streams avec un viewer, des trucs comme ça, ouais. qui des fois on le chat euh, avec une mode de paille qui passe dedans. Mais quand je dis ça, c'est même pas pour les vanner et être méchant. Hein. C'est que je, je me rends vérité. compte à quel point c'est dur de devoir ouais, animer ouais. Sans, rebond... sans avoir un truc sur lequel rebondir. Tu vois. Et malheureusement, il faut, an... il faut animer en plus parce que tu vois, s'il y a quelqu'un qui se ramène euh, sur le live à ce moment-là et qui euh, parle et que toi, enfin, et qui parle pas et que toi, tu parles pas non plus, bah, il va se casser, tu vois. Donc, tu es obligé d'animer alors il n'y a personne et tout. Oh, franchement, c'est dur. Euh, moi, j'avoue, j'ai live avec des gens qui ne parlent pas pendant plusieurs dizaines de minutes, hein, tu vois. Mais bon, euh, bah, voilà, faut, faut... Enfin, moi, je trouvais ça fun. Je, je racontais pareil des anecdotes. Je, je, je rigolais. Puis, je me laisse beaucoup porter par le gameplay, forcément. Au Logique. début, tu te laisses beaucoup porter par le gameplay. Euh, et puis, voilà, c'est sûr que lancer un live de chatting euh, quand tu n'es pas... Euh... Streamer, quand t'as pas une petite communauté c'est compliqué ah, tu, vois, tu vas ouais. te retrouver à parler tout seul mais là tu te sers beaucoup du jeu comme support c'est vrai c'est vrai c'est vrai. et alors les jeux il y en avait euh, je suppose que après quand tu as upgrade le truc tu as pu ouvrir le truc enfin les vannes pour beaucoup de jeux quoi ouais bah après j'ai acheté un, un plus gros pc tu vois et c'est comme ça que j'ai réussi à streamer les sims notamment et puis en fait en 2018 il euh, y a eu euh, Pokémon Let's Go okay. qui est sorti, Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, et en fait c'était fin 2018, un truc comme ça, et en gros il euh, faut savoir que moi j'étais, euh, à l'époque sur Twitch, je n'avais euh, aucun pote streamer, tu vois, enfin vraiment je euh, connaissais personne, tu les euh, non, et en fait euh, en plus je ne regardais même pas ce qu'ils se faisait je Regardais pas ce qui se faisait, je regardais juste un autre mec qui faisait du Zelda Breath of the Wild comme moi, et du coup, euh, voilà, c'est tout. Mais je, je regardais pas ce qui se faisait, et j'avais pas trop cette connaissance de, de partage dans le Twitch game. J'ai l'impression que maintenant c'est un peu plus d'actualité. En tout cas, je faisais mes trucs dans mon coin. Et En fait, à partir de Let's Go Pikachu, les gens ont commencé à me raid parce que je jouais à Let's Go Pikachu et que les gens étaient tous en train de se raid, et qu'il y a eu un très gros succès sur Twitch, et qu'il y a eu une grosse en face sur le jeu. Et c'est là que j'ai commencé à, à rencontrer des gens du, du milieu, tu vois. Le fameux Let's Go Pikachu, « Let's go Evoli. Oui. Il était bien je jeu, ai jamais touché. C'est de la frappe. C'est trop bien. Moi, j'ai kiffé. En fait, en gros, c'est un remake de Pokémon Jaune en 3D, donc euh, trop beau et euh, le jeu est vraiment beau. Franchement, d'ailleurs, euh, parfois, tu te dis mais pourquoi vous avez fait ça? Il y a en 2018 et maintenant, il y a des trucs, c'est plus moche qu'avant. Bref, il <rire> y a d'autres contraintes techniques qui rentrent en compte. Je ne fais pas de généralité, mais voilà. Je sens un peu de sel sur le dernier ah, sorti. Oui. <rire> et euh, et euh, ouais, vraiment, Pokémon Let's Go, c'était une belle découverte. En plus, tu sais, c'est un peu la, une première où euh, tu vois les Pokémon euh, sauvages euh, dans l'herbe okay. directement. ok moi, j'adore. C'est un petit feature sympa. Ouais. ouais, Moi, je kiffe le fait de... Tu, tu te diriges vers ce Pokémon parce que c'est lui que tu veux capturer et pas un énième ratata <rire> sur lequel tu marches sans faire exprès, genre à l'aide... Tu vois, je capte et surtout ça évitait de devoir avoir le sac rempli d'hyper repousse et ça, c'est ça, ça facilite <rire> la vie. Donc, moi j'adore, j'adore euh, Pokémon Let's Go, c'est très cool. Je capte, je capte. j'ai vu qu'à cette époque-là, après avoir commencé, bah, comme tu viens de nous le dire, un petit peu de, de plein de manières, j'ai vu une longue pause de, de plus d'un an quasiment euh, sur où tu live quasi pas du tout. Pourquoi C'est bizarre de commencer, d'avoir, euh, du coup, euh, un premier, on va dire, succès, tu vois, euh, un premier auditoire, voilà, plutôt. J'avais 30 viewers en moyenne. <rire> c'est pour ça, j'ai pas envie de faire le mec, tu vois, <rire> qui gonfle les trucs, <rire> donc on va dire un premier auditoire. Mais à l'époque, 30 viewers en moyenne, c'est un peu un équivalent de 80-100 viewers aujourd'hui, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants sur Twitch qui se sont inscrits sur la plateforme. Exact. Donc, du coup, bon, c'est quand même à remettre dans son contexte, voilà, c'est pas rien. Ça, ça. Franchement, j'étais fière, hein, mais bon, voilà, c'était très amateur. Mais oui, j'ai fait euh, un an de pause. Parce que, euh, comme je t'ai dit, j'ai fait des, un master et euh, en fait, euh, moi, je cherchais un travail, je ne voulais pas faire streameuse. Ouais. Mais alors, mais attends, mais <rire> c'était absolument pas dans mon projet de faire streameuse. Hein. Ouais, mais quand euh... quand tu as poussé à l'IAE pour le plus simple je ne pense pas que dans ta ah tête, non. tu t'es dit « alors tu es des ratatas, c'est vraiment… Ah » Mais vraiment, je faisais ça vraiment euh, pour euh, <rire> partager le jeu vidéo. En fait. je D'ailleurs, même, je me rappelle qu'à l'époque, euh, je ne me mettais pas en « just chatting ». Et je faisais que du jeu vidéo et je me rappelle que je prenais mal les gens qui me disaient qu'ils me suivaient pour moi et pas pour le jeu. J'étais je en mode comment ça euh, euh, Moi je suis là. Non mais je suis là pour non, je, le jeu. Je vois la mentale un peu inversée du coup. Tu vois <rire> Au lieu de te dire mou... cool, ils me suivent pour moi Oui Quoi Comment ça moi et le jeu là oui Le jeu ça. avant tout Moi c'était ça dans ma tête, j'étais vexée, j'étais en mode, euh, je suis en train de jouer un super jeu vidéo dont je parle, d'accord, donc moi à côté, euh... bref, voilà, bon, aujourd'hui évidemment c'est plutôt un compliment quand on vous dit ça, ça veut dire Bien que tu arrives à fédérer sur tout type de jeu, tu lances un live, il y aura bon, plus ou moins de personnes, mais il y aura quand même un petit noyau qui sera là, donc oui j'ai compris avec le recul que c'était pas du tout méchant, évidemment, mais, euh, mais en fait, moi, je ne voulais pas du tout être strict mieux. Bah, D'ailleurs, en fait, je ne savais même pas que c'était vraiment... J'étais je, je, à des années-lumière de savoir qu'un jour, ça allait m'arriver, tu vois, vraiment pas. Et euh, en fait, euh, euh, je voulais être commerciale de base, moi, je voulais être responsable commerciale. Et en fait, toute ma famille est responsable, et, fait, et travaille dans l'agroalimentaire. Très bien. Euh, et donc moi aussi je voulais travailler dans l'agroalimentaire bon voilà on, on connaît genre quand les parents font un truc, parfois toi aussi es plutôt tenté par faire cette même chose et en plus s'ils ont des conseils à donner des choses comme ça, ça, ça facilite et la voilà, chose Ah donc j'avais fait beaucoup de mes stages dans de l'agroalimentaire et en fait euh, dernière année de master, je cherche euh, une, en fait je sais pas, je scrolle sur un site d'offres d'emploi et je tombe par hasard sur une, agent, une, une annonce mais qui a rien à voir avec ce, que moi, ce, ce à quoi je pouvais prétendre attention c'était une, une annonce pour Blizzard pour être responsable commercial aux États-Unis, c'était un poste senior, enfin vraiment un truc auquel j'aurais jamais pu enfin euh, ouais. voilà. Mais ça m'a fait un tilt et je me suis dit waouh en fait Pourrais faire responsable commercial, mais dans les jeux vidéo, ça serait super. Jalie de passion, ouais. bah, on pense beaucoup aux fonctions de dev, euh, au, etc. En tout cas, moi à l'époque, je pensais beaucoup aux fonctions de dev, euh, de graphisme et tout là pour les jeux vidéo, mais genre, je pensais pas vraiment aux au métiers, tu vois, commerce, marketing, communication, vente, tout ça. Et après, je me suis dit, waouh, mais en fait, si je peux faire ça, donc j'ai commencé à chercher d'arrache-pied à un stage. Donc j'ai été accepté six mois chez IE euh, à Lyon, ouais. C'est à Lyon, justement. Et, et puis, et puis donc, je continue à streamer en parallèle, etc. Et fin 2018, enfin, non, septembre 2018, je rends ma soutenance. Très bien. Donc, je présente ma soutenance à un jury, etc. J'ai ma note en retour. Le fameux mémoire et tout. Voilà, mon mémoire, c'est ça. Et euh, après, je me retrouve pas au chômage, mais sans emploi, forcément. Hein, donc, euh, j'avais pas une thune. C'est l'angoisse. Euh, mais il fallait vite que je trouve un job. Et en fait, j'ai commencé à postuler un petit peu partout. J'hésitais à rendre mon appart à Lyon, euh, retourner chez mon père. Mais euh, si je retourne chez mon père et que je déménage et qu'en fait, je reménage juste après parce que je trouve un métier, comment je vais faire enfin, vraiment, Ça fait perdre plein de thunes, c'est l'enfer, les ouais. vêtements et les affaires à droite à gauche. Mmh. Euh, nice, sud, sud, Nice, Lyon. Ouais, ouais et, et en plus, euh, du coup, à l'époque, je faisais beaucoup d'animations commerciales, de petits jobs. Tu sais, je distribuais des flyers dans la rue. Oh là donc, là soyez là. gentils avec les gens qui distribuent des flyers. Et surtout, <rire> déchargez-les dans flyer. flyers. <rire> même si ça vous a... Dites-leur, dites-leur, genre euh, tu peux partir plus tôt si je prends tous tes flights. <rire> <rire> moi, c'est ce que je fais maintenant. Je suis ah fait, oui, tu parles plutôt si je te prends tout ça. Parfois, non. Parfois, genre, euh, elle a une caisse ou il a une caisse entière à côté, donc c'est mort. Mais parfois, oui. Hein. S'ils ont tout distribué, et se casse. Euh, Petite astuce, si vous voulez être des good guys, les gars, pensez-y. Oui, oui. pensez pensez-y. Reprenez ces 15 flyers. Souvent, le papier est biodégradable. Foutez-les à poubelle et ça. libérez les, les personnes du de ces chaînes-là. les rentrer chez eux. Genre, moi, j'ai fait des trucs avec un drapeau saboué dans le dos et tout. Hein. J'ai fait des trucs. J'ai fait les vestiaires. Ah, euh, place, place belle cour les gens avec le drapeau ouais. mais tu vois ouais. <rire> à part dieu aussi à part aussi j'ai fait ça Pff. mais il faut bien payer les courses bah et oui, le loyer bah ouais, donc voilà je fais ça et en fait je cherchais un job en parallèle j'ai un peu taffé chez micromania aussi ça c'était cool genre c'était un petit cdd euh, qui était très sympathique et, euh, et après j'ai trouvé un job enfin en tout cas une annonce euh, pour un job de euh, key account manager donc c'est responsable euh, compte clé Okay. C'est compte-clé chez Capcom. Et en fait, compte-clé, qu'est-ce que c'est C'est en gros, responsable commercial. Tu vois, tu gères les relations commerciales entre Capcom, donc l'éditeur de jeux vidéo. Pour ceux qui ne remettent pas, c'est ceux qui ont fait Resident Evil, Street Fighter, etc. Donc, des petites licences. Des petites licences. Indépendantes. Je précise parce que parfois, il y a des gens qui ne font pas forcément le lien entre le nom du jeu et l'éditeur. Et, et du coup, il euh, y a... Euh, en fait, c'est les relations commerciales entre l'éditeur et euh, le client. Donc, en fait, les gros clients aujourd'hui de la distribution de jeux vidéo, c'est Micromania, c'est Discount, Amazon, euh, Carrefour, enfin, toute la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Auchan, les ouais, spécialistes, Fnac et compagnie, Cultura, ouais. euh, tout ça. Donc, c'est eux, Enfin, tu gères, tu dis, voilà, j'ai tant de jeux à vendre, je veux communiquer comme ça autour, euh, je veux qu'on mette une PLV. Donc, tu sais, les PLV, il ben, y en a... Non, il n'y en a pas ici, mais tu sais, les PLV, c'est les panneaux, euh, là les gros panneaux euh, euh, où tu mets les, les jaquettes de jeu. Où, genre, par exemple, sur FIFA, il y a un Cristiano Ronaldo voilà, euh, ou ouais, ouais Mbappé euh, sur, la, sur le truc et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, euh, tu, sais, tu, tu fais en sorte qu'il y ait ça, tu communiques autour de ton jeu, tu animes la promotion autour du jeu. Tu vois, est-ce que ça fait un an qu'il est sorti Du coup, je fais une baisse de prix. Enfin, tu vois, c'est ça. En gros, compte clé, c'est ce poste là. Et en fait, moi, chez IE, j'étais assistante compte-clé. D'accord. Là, c'était pour le poste complet. Est-ce que je vais vraiment réussir à être compte-clé, tu vois Et euh, donc, je postule, je passe des entretiens. C'était une période très, très stressante de ma vie. Je n'étais pas très bien à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, franchement, ouais, j'ai tout donné. Mais franchement, c'était très, très dur. C'était une période un peu dure. Il y a quoi qui était dur dans le métier Pour ceux qui n'y étaient pas, si tu as, si as quelque chose à expliquer à Ah non, ce n'est pas le métier qui était dur. C'était C'était moi, en fait, qui n'étais pas très bien à ce moment-là et tout. Euh, mais du coup, j'ai tout donné pour les entretiens, tout ça. Et en fait, j'ai passé ouais, trois entretiens ou quatre, un truc comme ça. Et en fait, j'étais en, en finale, je me rappelle, avec une meuf qui avait travaillé chez PlayStation et un mec qui avait travaillé chez Ubisoft. Je me dis mais putain, comment je vais faire Non, mais grave, tu vois. Et en fait, j'ai été prise. J'étais trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Et en plus, après, tu sais, j'avais demandé à ma chef genre je sais pas huit mois après je fais ouais euh, Pourquoi ?« pas moi et tout alors que je savais qu'il y avait des gens stylés tu vois en face et elle m'a dit euh, oh mais parce que je pense que tu t'entendrais euh, je me suis tout de suite dit que tu t'entendrais trop bien avec euh, je vais pas cité son nom mais avec truc truc de la compta parce que bon euh, je sais que euh, je sais que genre ton tu pouvais matcher avec euh, avec euh, ouais. le bureau pour des raisons humaines ouais pour des raisons humaines donc c'est juste ça qui a fait que euh, la différence parce que en fait je pense qu'on devait avoir des profils très très similaires tu vois donc c'est juste ça qui a fait la diff et j'ai été prise chez Capcom, j'étais trop contente. En plus, franchement, c'était un, un super job. Ouais, l'environnement de travail et tout, les missions et tout, ça s'est pas, passé au final Ouais, c'était trop bien. En fait, euh, ben, j'étais trop contente parce que ma chef me laissait vachement euh, euh, faire euh, ben, ma vie. Et euh, puis, tu vois, je, genre, j'ai je rencontré mes clients, j'allais en déplacement, j'allais voir discounts à Bordeaux. Stylé. Euh, ouais, c'était en mode, j'étais en mode de business girl, <rire> tu vois. Euh, ouais. Tu prenais genre euh, pour une cadre, quoi, tu vois. Mais les... j'étais cadre. Bah ouais, les la business vie de reine, en fait Mais j'avoue, je suis cadre, j'ai une mutuelle, j'ai 23 ans, je suis en mode la vie devant moi. Je dors au <rire> Oui. Voilà, j'en <rire> j'étais contente. Donc j'étais très contente et euh, ça s'est super bien passé. Et puis en plus, bah moi j'étais, enfin je, je suis fan de jeux vidéo, donc forcément euh, travailler dans ce milieu-là, euh, vendre des produits comme ça, faire des présentations à, à des à des grosses pointures du milieu, tu vois, de la distribution et tout, parce que faut faut avoir de la hein, tu vois, se pointer à Villeneuve d'Asque au siège euh, d'Auchan et dire euh, voilà euh, mon jeu, j'aimerais que vous fassiez ça avec, est-ce que c'est possible de me recommander tant et de sortir avec une facture et de dire elle m'a commandé des pièces et tout, tu vois, c'est des petites victoires de, de commercial. Ah, je valide, je valide. Et... Défendre un peu un produit, un, un projet et tout. Ouais, c est, c est, exactement. Cool. Donc voilà, c'était trop bien Capcom. Bah, franchement, c'est passionnant. Entendre. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que euh, ça s'est un petit peu arrêté Ouais, bah, en fait, euh, c'est simple. Il euh, y a eu le confinement. Ouais. Et euh, les japonais euh, pour avoir, euh, j'avais jamais travaillé avec des japonais avant. Je me rappelle qu'on me l'avait, on m'avait prévenu pendant l'entretien. On m'avait dit, tu as déjà travaillé avec des japonais. J'avais dit, euh, bah, en fait, moi, j'avais travaillé euh, très rapidement parce que j'avais fait un stage pour euh, une franchise japonaise de sushi. Et du coup, les chefs étaient pour beaucoup japonais. Et du coup, j'avais dit, c'est le seul lien que j'ai, mais euh, voilà. Mais il est là. Oui. Et après, il m'avait dit, mm, mm, OK, j'ai en fait, j'ai capté. Il y avait un truc avec ça. Okay. Je n'avais pas vraiment euh, creusé la chose. Okay. OK, soit. Et en fait, euh, ben le Covid tombe. Et Il faut savoir que nous, euh, occidentaux, euh, on n'a vraiment pas du tout la même manière de penser et de travailler que euh, ben, euh, pour le coup, les Japonais, là, plus précisément. Et en fait, euh, c'est des gens qui sont très euh, carrés. Euh, ils, ils ont peur de tout. Okay. Ils ont peur du risque. En fait, ils ont, un, ils ont une très grande peur du risque. Je pense qu'ils doivent nous prendre pour des fous ouais, et que sûr. nous, on les prend pour des dingues. Tu vois, je pense que c'est vraiment... Euh... Je vois. Genre, eux, ils nous prennent pour des dingues parce qu'ils nous voient trop risqués et nous, on les prend pour des dingues parce qu'on les voit trop frileux ou ouais. trop attention à des détails qui nous semblent ouais. nuls. En plus, les Japonais, je pense que ceux qui connaissent la, la mentalité japonaise dans le chat euh, sauront, euh, euh, comprendre, comprennent ce, qui, ce que je vais dire, mais en fait, ils ne te disent pas non. Ils ne disent jamais non. Okay. Un japonais ne te dira jamais non en fait. Donc du coup, tu proposes des trucs, je fais des projets. Tiens, regarde, c'est Halloween, je vais faire un super coffret Resident Evil. Vous en pensez quoi Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, on ne te dit pas non, mais on ne te dit pas oui. Ok, t'es dans un statu quo oui. un peu bizarre. Et du coup, tu essayes de continuer à travailler, de proposer des trucs. Et puis après, en fait, tu te rends compte que ben, en fait, c'est non. Mais on te le dit pas vraiment. Et donc, j'essayais, j'essayais. Puis le Covid, ils ont eu peur. Ils nous envoyaient vraiment pas trop de quantité. Je ne pas rentrer dans les détails, mais c'était difficile. Ouais, genre ils t'envoyaient des jeux vraiment en quantité très limitée. Des mais oui, comme... ils m'en envoyaient pas, en fait. Okay. Donc, je ne pouvais plus vendre. Mes clients, ils me demandaient des jeux parce qu'en plus, il ne faut pas croire, nous, le Covid euh, en France, euh, les gens, ils ont grave acheté euh, en physique euh, en grande surface. Après, ils ont, ils ont euh, barré euh, oui. les rayons et tout. Jusqu'à qu'on ait sauvé le Covid en barrant les rayons des choses non essentielles. Voilà, c'est ça. <rire> Mais à, à tout le monde se jeter sur euh, les jeux physiques, tu vois. Donc euh, au contraire, les clients, ils étaient en mode à l'aide, euh, on a besoin. En plus, on, on sortait un jeu. On sortait, euh, on sortait RE3, je crois. Je me demande si on ne venait pas de sortir Resident Evil 3. Ouais. Et euh, je crois, je ne sais plus, niveau date. Et en fait, euh, bref, euh, donc euh, impossible de, de, de, de, de vendre, tout simplement. Et euh, j'ai commencé à appeler ma chef et je lui ai dit, euh, écoute, euh, voilà, euh, moi, j'avais quoi, 24, 25, euh, c'est mon premier job. Euh, je pensais que ça allait être trop bien, que ça allait être super dynamique, que j'allais avoir une grosse marge de manœuvre, que ouais. j'allais pouvoir faire plein de choses. Et je me rends compte qu'en fait, non. Et du coup, euh, j'étais trop mal à l'aise parce que je l'adore, tu vois. Et elle m'a dit, ah non, mais fin, genre, euh, je te rejoins à 100%. 100% okay. On va se battre pour que tu aies une rupture conventionnelle et euh, va, euh, vole. Vol, vole de tes ailes. J'aurais fait pareil à ta place, blablabla. Bla, bla. Et euh, donc, elle a réussi à me choper une rupture conventionnelle. J'étais trop contente. Et euh, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réussi à faire streameuse à plein temps. Magnifique. Pourquoi Parce que du coup, euh, j'ai arrêté de streamer pendant un an. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, qu'en fait, j'avais plus la fibre. Mais aussi parce que je pense que Capcom n'aurait pas vraiment. Ouais, tu peux que... pas être jugé parti. Ok, ouais. Déjà, j'avais fait le récap week-end euh, sur le stream, qui est une émission plateau un peu comme, enfin, euh, le même format que le récap, mais bon, c'était très différent au final de, en termes de contenu. Et déjà là, j'avais dû demander l'autorisation. On avait fait des mails euh, en Angleterre, c'était remonté jusqu'au Japon. Il fallait pas que je parle en négatif de jeux vidéo, que ça soit les miens, donc Capcom. Juste ou pour les pouvoir autres. participer à une émission. Mais bien sûr. Ah ouais, c'est dingue. La responsable de Capcom dit euh, "Ce jeu, c'est de la merde." Ouais, ok. Tu ouais, vois, okay, même, okay. même pas ce jeu, c'est de la merde. Mais même juste, elle, elle, elle, je parle en, en négatif d'un jeu. Et toi, es, tu travailles justement chez la concurrence. Tu vois ça et tu dis "Hé, eh, pourquoi euh, la meuf de chez Capcom elle critique mon jeu ouais, devant mille personnes ouais ouais c'est pas cool genre ils vont penser que tu as nécessairement un biais et que c'est pas forcément ton avis mais c'est un peu le cas tu as forcément un biais oui, enfin, oui. même si tu même si tu penses que non nécessairement oui moi aussi quand j'étais plus jeune tu vois je me disais vas-y euh, en réalité je pense que j'ai pas forcément de biais quand je fais x chose qui est euh, défrayé gratuitement ou quoi machin mais en grandissant et en devenant un peu plus grand tu te rends compte que quelque part Peut-être un peu que si en oui. réalité, même sans t'en rendre compte, même Mais avec de oui. la bonne volonté, tu vois. Mais oui, et même si ce n'est pas biaisé, n'empêche que bon, ça ne se fait pas trop. Donc voilà, j'avais quand même demandé euh, l'autorisation, tout ça, et je n'avais pas la fibre à l'époque. Mmh. Et puis bah, j'ai chopé la fibre, et du coup, genre, euh, en rentrant du taf, parfois je streamais. Euh, Capcom était au courant, évidemment. Et en fait, ben, quand j'ai réussi à négocier la rupture conventionnelle, ben, j'ai fait la, la transition en plus confinement. Moi, j'adore Animal Crossing. Animal Crossing buzz sur Twitch, un truc de fou. Ouais. Et du coup, il ben, y a plein de gens chez moi, euh, alors que ben, j'étais un peu une no name. Tu vois, ça a été cool, la reprise du live après du coup un an de coupure. Euh, C'était trop bien. C'était comme si j'avais jamais arrêté. T'as as déjà fait une coupure, toi, euh, en termes de live En fait, si tu veux, moi, pendant plusieurs années, j'ai pas trop streamé de manière vraiment régulière. Et j'ai repris sérieusement depuis maintenant deux ans et j'ai jamais eu de coupure réelle, sauf peut-être une semaine. Mais... Ouais, ouais d'accord, mec, c'est bon, ça compte pas. <rire> <rire> en gros, j'ai un volume d'heures entre 100 et 120 heures par mois, et ouais, et ouais. les vidéos et tout. Mais non, j'avoue que j'ai jamais eu de coupure, ne serait-ce qu'un mois, depuis que j'ai repris euh, en 2020. Mm. Ouais, bah, c'était franchement euh, comme si j'avais jamais arrêté de streamer. Hein. C'était trop bien. Euh, le vélo Oui, clairement. Parce que, tu sais, on pourrait penser que tu pourrais avoir une, une appréhension mode « attends réappuyer sur commencer le stream ouais, après des... Mais une fois que tu es lancé plus plus du tout en fait plus du tout mais oui oui carrément mais tu sais un peu ref... je m'étais un peu fait la main à l'époque parce que euh, Ponce animait euh, l'émission Ponce la Ponce la nuit Oui et, euh, et en fait euh, tu pas parti Ah non vous deviez faire un On truc, devait faire un truc mais puis, on a pas fait, pu en euh, fait Covid tout ça euh, ouais Bon, il animait Ponce la nuit à l'époque. Mon gars Pompon, je sais, pas, je sais que tu as déjà dû parler. Désolé, je t'ai coupé. Je sais non, que t'as déjà dû euh, en parler. Ramène un jour Ponce la nuit. Re reviens avec parce que moi, j'aimais bien. voilà Je trouvais ouais. que c'était vraiment très cool. C'était un chouette format. Et donc, lui, il faisait ça. Et en fait, euh, ben, du coup, je lui avais demandé les clés de son appart pour streamer sur son setup de live parce que moi, j'avais pas la fibre. Okay. Et donc, je streamais pendant que lui, il faisait Ponce la nuit. Je streamais de chez lui euh, de temps en temps euh, quand je pouvais. Quoi. Ah oui, lui il était comme ça en cachette. Oh, il est pas chez lui. <rire> Je vais live un petit peu. Ah, oui, bien, après, il rentrait, ils disaient euh, bah il bonjour au chat et tout. Je sais pas, j'avais tu vois 100 personnes, 150, c'était cool, j'étais contente. Trop bien, trop bien, non, vrai, vraiment énervé. Et, et ça s'est passé un petit peu comment euh, la, la réalisation du récap week-end un peu chez le stream, genre l'opportunité et l'expérience que c'était parce que. Ok, tu reprends le stream un peu correctement fin 2019. Fin 2019 arrive aussi le recap weekend, c'était en septembre 2019. Donc les deux, j'ai l'impression se, se croisent un petit peu. Euh, comment est-ce qu'on passe Enfin, c'était comment ce projet-là et comment est-ce que vous l'avez mené en équipe en réalité Ouais, et eh ben en fait, euh... Ponce avait beaucoup... Non, attends, euh, je ne vais pas commencer par ça. Rive euh, a travaillé, euh, donc Rivenzy Z, euh, a tra travaillé euh, pour le stream et, euh, et faisait quelques émissions, euh, notamment, je crois qu'il faisait le Récapisport. Euh, tu faisait... as fait le Récapisport, toi Pas du tout. Non. Genre, euh, sur le stream, à part un, une même période où je faisais accord au Libre, euh, ouais. je n'ai jamais été trop, trop euh, euh, intégré dans quoi que ce soit. Puis arrivé le Covid, et ils m'ont dit « dehors !» Ah, <rire> SM, oui. Bah, oui, je sais ce que c'est nous aussi en CFTJ à ce moment-là. Bah, oui. et, euh, et donc, ouais euh, le, le... Et d'ailleurs, force, désolé, force à tous les gens qui ont perdu leur émission récemment, etc. Je sais que ce studio est juste à côté de gens qui animaient leur émission, ils l'ont perdu. Le stream a dû un petit peu euh, que les coups, et donc des personnes mmh, ont ouais. perdu leur émission. Grosse force à vous, et j'espère que vous réussirez à retrouver un truc. Je me suis permis, euh, Rapido, de le dire non, mais de on fou, est dans le sujet. Vas-y, je t'en prie. Tu as eu bien raison de le faire, clairement. Et euh, on est d'ailleurs dans le studio des Amis Bro. Euh, mmh. L'émission que j'animais et dans laquelle j'ai été aussi pendant longtemps et qui va disparaître aussi en janvier. Je suis triste, mais ça me fait plaisir d'être dans ce studio quand même pour, pour Zach en roue libre. Et, et donc, Rive faisait quelques émissions avec le stream à l'époque et en fait, ils lui ont proposé pour la rentrée 2019... Euh, de faire une émission qui s'appellerait le récap week-end. C'était ouais. la première fois que le stream avait une grille le week-end. En ouais. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Et du coup, de 18h30 à 20h30, donc la même plage euh, horaire que euh, le récap tout court, il fallait faire une émission de deux heures qui s'appellerait le récap week-end. Euh, L'idée, ce n'était pas de faire exactement le récap, mais le week-end. Hein, c'était de faire un peu notre émission à notre sauce. On l'appelait comme ça aussi, d'un côté un peu notoriété. C'est ouais, ouais, voilà. brandé, brandé le récap. Brandé mais le récap mais mais hein. on faisait notre truc. Et en fait, Rive était host de l'émission il avait demandé à l'époque à Ponce euh, de, de, faire, de faire ça avec lui et en fait il, il cherchait aussi d'autres chroniqueurs et il m'a demandé à moi qui travaillais chez Capcom et qui euh, avait même pas recommencé à live hein, entre temps hein, tu okay. vois il avait dit ouais ça serait trop bien euh, que, que, que tu fasses chroniqueuse pour le Recap Weekend et tout et du coup j'avais fait bah franchement pourquoi pas c'est là que j'avais demandé l'autorisation à Capcom. Et en plus, ils m'avaient dit, Ponce et Rive, que ça serait trop drôle que je fasse une chronique qui s'appellerait, que moi j'ai appelé les chroniques ratus, okay. qui sont en fait des chroniques pour économiser de l'argent. <rire> parce que je suis un peu un gros rat, en vrai. L'important c'est de, de s'en rendre compte. Par exemple Joël, je lui dis souvent que c'est un gros rat et lui il dit toujours non, tu vois. Ah oui bien sûr. <rire> moi je suis vraiment un gros rat, mec. <rire> Encore maintenant Non, mais moins quand même. Ah, on moi, moi je me prive. De fou je me prive. Genre je me suis toujours beaucoup privé, mais par contre... <rire> Genre je suis pas un gros rat avec mon entourage mais okay. c'est vrai que j'ai tendance à faire des petites mais tu sais c'est la mentalité italienne genre c'est c'est tu fais des économies surtout genre je sais pas c'est un truc de famille et en fait euh, et en fait du coup j'ai fait ces chroniques là parce qu'en fait pour Rive, ils se foutaient de ma gueule parce que genre je suis du genre à toquer à la porte quand tu prends ta douche depuis trop longtemps parce que l'eau ça coûte cher mmh. ou je suis du genre à mettre de l'eau dans le fond du gel douche et à secouer pour en prendre pour encore prendre quelques douches. On l'a tous fait. Oh, voilà. <rire> on l'a tous fait. Je fais des trucs comme ça, un peu euh, racro quoi. Mais, euh, mais donc du coup, le but des chroniques Ratus, c'était de faire des chroniques un peu humoristiques où on faisait des, des petits tips pour, pour économiser de l'argent, mais ce n'était pas quelque chose à prendre très au sérieux il y avait Logique. des vraies Logique. astuces dans l'eau mais c'était pour rigoler quoi et quand tu as eu tes premiers retours par rapport genre, à du public tu dans une émission d'animer un truc et tout oui. c'était ok ça va c'était fine alors les gens étaient fans de la chronique gratuite genre je sais qu'ils l'attendaient de fou donc euh, ça j'étais trop contente je faisais aussi des chroniques street food euh, de temps en temps qui étaient des chroniques oh, j'adorais en vrai c'était trop bien tu sais je, je prenais plein de plats je choisissais un pays en off hein, donc je, je... Chez moi, je choisissais un pays, je prenais les photos de la street food, je les montrais au plateau et ils devaient vite deviner euh, quel était le pays. Ok. Et une fois qu'ils avaient deviné, on repartait en arrière sur les photos et j'expliquais bah, ça, c'est tel truc, euh, c'est une spécialité. Voilà, propre, propre. et j'explique ça, c'était trop bien. C'est le pain. genre de chronique qui fit vraiment bien, en plus dans des émissions en général. Tu ouais, vois. ouais. Et puis, j'adore la bouffe. Donc, du coup, ça faisait plaise. Donc, on a fait pas mal de pays comme ça euh, sur les chroniques street food. Et en fait, euh, les premiers retours. Alors, en fait, <rire> Moi, j'avoue, j'avais jamais fait d'émission plateau et bon, ça, du coup, ça va te paraître évident. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que tu es tout le temps filmé. Oui. Et du coup, dans la vie de tous les jours, tu vois, là, tu es en train de me sourire. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas tout le temps en train de sourire. Non. Genre Alors, euh, tu as ta tête normale. Et du coup, moi, j'avais ma tête normale et tout le monde disait, oui, elle fait la gueule, elle te <rire> fait chier, nanana. Et moi, j'étais en mode, mais non, pourtant, c'est bizarre. Et en fait, en re regardant les vidéos, mec, Genre, tu tirais vraiment des tronches mais de genre, euh, je vais me jeter du réchaud, de c'est demain en fait. Genre, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que moi, j'ai le réflexe depuis très longtemps d'être toujours très souriant. Tu vois. Je sais que tu sais. Parce que après, au bout d'un moment, tu, tu sais. Voilà. Mais genre, il faut tout le temps sourire parce que sinon, genre... Et, et si quelqu'un arrive dans l'environnement où il ne sourit pas constant, c'est lui qui paraît pour le mec chelou. Oui. Vous imaginez ça, qu'on si 80% du temps, c'était ça oui <rire> <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, c'est bien ce que tu dis Oui, je sont pas, pas les pas couilles de très... ce que je dis Je serait pas très porteur, quoi Donc es tout le temps... Bon, ça paraît bête comme ça, tu vois, mais es tout le temps obligé de sourire, donc du coup, j'ai fait « Ok, vas-y » Donc maintenant, j'essaye, toujours... en tout cas, d'avoir le smile. Euh... Et puis après, tu vois, il y avait aussi des trucs genre euh, « C'était difficile pour moi, j'étais stressée, je suis quelqu'un de très stressée. Ouais. » Et j'étais stressée parce que parfois, je me disais, ça va être horrible, je suis nulle. Et puis voilà. Et en fait, tu sais, par exemple, quand j'étais au lycée, moi, je pas à passer au tableau, à ouais. les exposer, okay. tout ça, c'était compliqué pour moi. J'ai mis du temps à réussir. C'est un exercice. Oui, j'ai mis du temps à réussir ça. Mais euh, donc là, parfois, ça me faisait un peu paniquer. Mais bon, bah, une fois dans l'émission et puis porté par des êtres qui me sont chers, euh, pour Benzi bah, j'arrivais à... À, à y aller, ouais. C'est bien ça. ça, ça te fait en vrai. C'est aussi comme ça que tu, vois, tu démarres. Mais c'était dur. <rire> C'est toujours marrant de revoir un petit peu aussi ces débuts. tu vois Oui, bah franchement, je, me... je... je déteste me regarder. <rire> genre il euh, y a quelques chroniques où tu es en mode euh, bon, bah, les chroniques gratuites je pense que je pourrais plus les regarder. Les chroniques street food, oui, tu vois, okay. mais il euh, y a des interventions. Parfois, où tu te dis mais vas-y, euh, ma pauvre fille, souris un petit peu. Non, ah, ça se comprend. Non, ah, vraiment, ça se comprend. Euh, personnellement, en 2016, je faisais des vidéos Call of Duty où euh, j'avais un humour qui était très. Je m'en bats les couilles, euh, du coup. Et où je dis, ça m'arrivait de dire des dingueries, tu vois, des dingueries où ça m'est arrivé de réécouter des vidéos de 2016 et de me dire, mais j'ai envie de me mettre des, des tartes. Enfin, tu vois, genre oui. inécoutable. Mais mmh. pourtant, à l'époque, ça fonctionnait de ouf, les gens qui fait Tu vois, comme quoi, un peu en évoluant, le temps qui passe, toi qui vieillis et tout, des choses que tu tu vois, à l'époque, tu considérais « ok » ou alors « drôle » ou même « ouais, c'est frais quand même ouais. ». <rire> Six ans plus tard, tu regardes. Un... Ah oui, oui, carrément, hein, de fou, carrément. Mais tu sais que moi, je, ouais, je, je te connais depuis cette époque, hein, franchement, j'ai déjà regardé du contenu. Ouais, À euh... l'époque, c'était vraiment, ah, je t'ai dit, c'était vraiment un mood. Quand je faisais les vidéos, je me disais, et vraiment, le cerveau… Des hacks mmh. et on y va, on record le gameplay Call of Duty, on démonte des mecs et on kiffe. Donc, nécessairement, c'est vrai que c'était une période assez marrante. Comment tu as vécu, toi, euh, le premier confinement quand il est arrivé Parce que ça a été une période qui a bénéficié à beaucoup de streamers, euh, dont toi, parce qu'en ouais. regardant un petit peu, on a en vite fait ton Twitch tracker, j'ai vu que ça, ça a été tes premiers gros volumes d'heures, là où tu as commencé à faire des plus de 100 heures par mois euh, de stream. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de. cette période-là, qui t'a permis de te dire que tu souhaitais faire ça à fond Comment ça s'est passé un peu Comment tu l'as vécu Oui, en fait, en gros, plus le temps passait à partir du confinement, euh, plus la jauge Capcom baissait en mode mon envie de travailler chez eux et euh, plus la jauge Twitch augmentait en fait c'était un peu, en gros Ponce et Rive arrêtaient pas de me dire mais il faut que tu fasses à plein temps ouais. et moi je disais non mais je suis pas, je pense pas que ça soit une bonne idée, je, je pense que, que c'est risqué enfin, ouais, je suis bien vois... chez Capcom je ouais, suis... moi je suis quelqu'un de très euh... je veux la sécurité, j'ai pas fait 5 ans d'études pour YOLO un truc genre euh, je suis je euh... suis je ne sais pas, je voulais la sécurité. Tu veux des garanties Ouais, oui, oui. Et donc, j'ai mis vraiment longtemps à me décider. Et puis après, bon, bah voilà, euh, je streamais. Tu vois, dès qu'il était 18 heures et que j'avais fini ma journée Capcom, bam, je lançais le live. C'est pour ça qu'il y a un plus gros volume d'heures. Et, euh, et puis, ben, je savais que le projet tenait la route en ayant un peu analysé ça de plus près et tout. Je me suis dit, oui, bon, je peux le faire. Voilà. Et c'est juillet 2020, c'est ça la période où tu as commencé à... Ouais, grosso modo, c'est ça. Avec la rupture conventionnelle et tout Exactement. Okay. C'était comment l'aventure de maintenant, je me lève plus le matin pour aller chez Capcom et stream le soir. Mais là, aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. C'était trop bizarre. Il a fallu vraiment s'adapter parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre. Je suis quelqu'un de très organisé et tout. Et là, tu es livré à toi-même. Euh, tu... Euh, tu dois toi-même définir tes horaires ce que tu fais à quelle heure tu live qu'est-ce que tu enfin, genre quand est-ce que tu manges enfin, c'est bête ce que je dis tu vois mais mm -hmm. c'est pourtant la vérité et du coup bon ça a été pas simple hein, clairement au début de ne de ce euh, tu vois de pas se lever trop tard bah, bah ouais. pas de pas arriver dans la peace life, il faut le dire. La peace life de streamer. Euh, exactement. La étoile life aussi appelée. Ouais, exactement. <rire> Mon bro Rayou qui se couche au matin et qui ne voit pas le jour ouais. sur certains jours d'hiver. Tu sais, un jour, je l'ai invité dans les Amis Bro dans cette salle, Rayou. Et les Amis Bro, c'était à 14h30. Ouf. Ou 14h, c'était à quelle heure les Amis Bro Bref, 14h, 14h30. Et il a dit, oh, je m'en tu as un truc le matin. Pff. Mec, pas le matin, mais OK. Il c est, est venu, il est venu. Il a fait l'effort ah, en oui, nuit est blanche. Euh, je crois pas, même. Camille, je il m'a fait il deux, a... trois fois des trucs comme ah ça. Ouais où dès que c'était midi, 11h, il préférait venir en nuit blanche, que sinon il savait que s'il commençait à dormir, même tard, c'était. Je comprends, en vrai, je comprends. Mais non, du coup, je voulais pas avoir un rythme décalé. Bon, je pense que c'est pas un truc qui, qui, qui soit adapté à non, mon rythme de vie, personnellement, vrai. tu vois. Et, euh, et donc, j'ai réussi, à me, à, au bout de quelques mois, à, à me régifier, tu vois, me, me mettre des règles, un emploi du temps. Propre Ouais. Propre, propre. Les choses vont assez vite pour toi parce que directement tu as été convié au The Event de 2020, donc en septembre. Euh, je pense que cette première expérience marque quelque chose un petit peu, tu vois, pour toi. Euh, Parle-nous un peu de cette opportunité comment de comment c'était de s'impliquer dans des projets comme ceci, sachant que tu venais de reprendre le stream plus ou moins un an avant et que tu venais à peine d'être à full time depuis quelques semaines, tu vois, c'était comment Ouais, c'était incroyable. En fait, j'ai été invité via le stream au The Event. Okay. En fait, euh, la première année, donc en, au The Event 2020, euh, c'était la première année où les web télé étaient conviés. Euh, était convié euh, du coup aux e-events et donc il y avait il euh, y avait Solari, il ouais. y avait euh, avec l'Uti, TKL et tout là c'était j'ai peur de dire la merde ce que je confonds pas envie de dire de bêtises c'était ah, euh, les brocasters Ouais non c'était euh, avec gaming. au gaming, ça, hein, le chat o, je crois. être au gaming. <rire> oui et donc il euh, y avait ça et il y avait euh, et il y avait le stream et donc moi j'étais venue avec Kao Junpei Rive et moi okay. et donc on s'était et Rizzo, et on s'était partagé Rizo à la technique et on s'était partagé euh, euh, ben les trois heures de live euh, avec à nous tous. quoi. Okay. Très bien franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé, je me, sentais, je me sentais chanceuse et tout, même un peu illégitime. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit qu'est ce que je vais aller faire là bas ouais. et tout. Mais en fait, c'était super chouette. Une fois que tu as été un peu dans la vague et tout, c'était vraiment la folie. Oui. Et puis, c'était bien de se partager des horaires de live parce que du coup, genre, je pouvais dormir, manger, j'étais chill. Tu vois, parfois, euh, c'était Riff qui avait la tête et moi, j'étais à côté. Je mangeais, je préparais mes petits trucs et tout. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Juste, c'était chiant parce qu'on avait tous les masques, les tests, les machins. Donc, du coup, on ne pouvait pas trop se prendre dans les bras, mais c'est normal. Hein c'était octobre 2020, c'était difficile, je pense que c'était la condition euh, euh, sine qua non pour que, que, ça, ait lieu, que ouais. ça ait lieu. Donc voilà, on a tous joué le jeu, mais c'était pas évident d'avoir de, de cette, cette fracture tu vois, physique. Ça t'a permis de faire tes premières rencontres dans le milieu euh, Avant ça quand même, parce que du coup, ça faisait quand même un... un... Ça faisait un an qu'il y avait le recap weekend, ouais. donc euh, quand même avant ça. Euh, et puis, euh, tu sais, quand je t'avais dit euh, que j'avais joué à Let's Go Evoli et oui, tout en oui, 2018, oui. et bien en fait, juste avant ça, à la Paris Games Week 2018, j'avais été conviée, j'ai eu de la chance de fou. Pour interviewer des développeurs de jeux vidéo sur le stand de jeux made in france okay. qui est un stand en fait de jeux vidéo indépendants français donc il euh, a plein de c'est l'occasion en fait pour les petits développeurs de mettre en avant leur jeu avec euh, ben euh, une structure qui est légitime aujourd'hui d'exister et qui est, qui est très très chouette donc Jeux made in france et en fait j'avais interviewé quelques acteurs du jeu vidéo des devs euh, et entre autres tout en jouant à un jeu. Et j'avais été convié à ce truc-là. Je me rappelle que j'avais été payé euh, 5 heures. Okay. Et en fait, euh, alors que j'étais un bébé streameuse, tu vois. Et donc, déjà à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Ponce et Venzi, notamment. Donc, je rappelle la date parce que je parle beaucoup, mais c'était en. C'était pas Games Week 2018. OK. Voilà. Et The Even 2020, est-ce qu'à tout hasard, tu as rencontré des gens? avec qui as collaboré plus tard ou ça est resté quand même succinct vu que ça faisait quelques semaines que tu es, que étais là à ce moment-là Je réfléchis, mais en fait, euh, non, pas vraiment. Genre, euh, je crois pas, à moins que le chat me dise l'inverse. Mais non, non, je pense pas, juste bah, j'ai rencontré des gens pour la première fois. Tu vois, je pense à Alpha que j'ai rencontré pour le quiz joueur du grenier euh, avec, avec qui j'ai fait équipe. C'était très cool. Ouais. Euh, J'avais fait aussi le quiz, du coup, le quiz JDG. Euh, moi, je suis fan de joueur du grenier euh, je regarde ses vidéos depuis si longtemps. Donc, c'était genre... les émotions. Mais en vrai, j'étais trop, trop contente, j'avoue, euh, de, faire, de faire ce quiz avec lui. Euh, et puis, euh, Magla et Jill, c'est des copines de fou. Donc, j'étais trop contente de. Bah, après, je les avais déjà vues hein, pour le coup. Mais voilà, c'était trop bien. On avait fait le mariage et tout. C'était. C'était stylé, franchement c'était très très chouette. Les moments de partage. Tu as parlé pas mal de pour -série, mais en fait il y a un truc que j'aime bien, c'est que vous formez un trio qui est un peu, on va dire entre guillemets, monté ensemble. Vous faites beaucoup de choses à trois, que ce soit pour vos contenus, pour des fois si vous sortez du merge, pour des projets et tout. Qu'est-ce que ça fait au global d'évoluer à plusieurs euh, C'est-à-dire à quel point c'est un avantage, une bonne chose de pouvoir se parler, se soutenir les uns les autres, d'avoir les avis peut-être, tu vois, sur des situations, sur un projet, sur une idée. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à ce sujet bah en fait, euh, une anecdote précise, je ne sais pas, peut-être peut en discutant euh, ensemble, mais euh, en fait, euh, c'est trop bien d'avoir un trio comme Ponce et Rive. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là uniquement euh, euh, bah, grâce à leur soutien. Tu vois, ça, c'est une certitude parce que c'est eux qui m'ont dit « Vas-y, lâche-toi, fais streameuse ». C'est Rive qui m'a placée sur le recap weekend, qui a dit ça serait trop bien que tu fasses ça. Enfin euh, vraiment, je suis très très reconnaissante. Ça c'est une certitude. Et en fait euh, euh, avec Ponce et Rive, on est très dans le retour. Je sais pas toi perso, euh, comment ouais. toi tu, tu, tu es avec tes, tes, tes collègues, tes, du, du milieu. Mais en fait à la fin d'une émission, on, à la fin du recap weekend, on faisait un débrief et on disait ok il y a ça qui allait pas. Toi Ultière, tu faisais la gueule comme d'hab, c'était chiant. <rire> voilà, tu vois. Et c'était dit. Euh, brut, bien. Euh, il faut que tu changes ça. Il y en a, ça peut euh... les frapper un peu de, comme ça. Ben ça en peut reste, faire... Ça m'a ben frappé. Ben, ça m'a frappé. Alors, l'ego, non, parce que je n'ai pas trop de guéguerre d'ego perso, euh, mais euh, c'était le côté du déni plutôt, genre, mais non, pas du tout, je fais pas la gueule, meuf, euh, regarde. Cette vidéo, c'est terrible. Tu vois, donc euh, euh, c'est bien de faire des retours. Moi, personnellement, j'en je, fais beaucoup, donc euh, je suis très critique. Donc, euh, du coup, euh, j'avoue que je, je peux pas prendre mal en fait. Ouais. Euh... Si toi-même derrière, tu, tu, tu tacles, enfin, tacles entre guillemets, il faut accepter oui. aussi de la remarque. Bah, oui, clairement. En échange. oui, clairement. Et euh, ça, c'est cette famille. Et. Euh... Du coup, non, voilà, on est très dans l'échange de, de « ben ça, c'était bien, ça, c'était pas bien euh, ». Forcément, je me suis beaucoup calqué sur eux pour aussi euh, la quantité d'heures de live, notamment. Bon, parfois, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. C'est pas parce que je dis ça que c'est ce qu'il faut faire attention. Mais je me suis beaucoup calqué sur eux en travaillant d'arrache-pied. rivendi c'est quelqu'un d'ultra-bosseur. De ouf. Euh, bon, il si stream un volume d'heures, mais monumental, genre c'est un truc de dingue. Donc euh, clairement, euh, clairement, je me suis beaucoup calqué sur eux pour ça, euh, même si c'était énorme à encaisser euh, pour moi qui voulais pas comme eux faire ça depuis longtemps, tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est une force et je sais que si j'ai des interrogations, tu vois, on parle beaucoup, ne serait-ce que pour euh, des OP, tu vois, ne serait-ce que c'est bête ce que je vais dire, mais tu vois, les tarifs des OP, t'es payé combien Ok, machin, moi je suis payé tant, bah, c'est pas normal, vas-y, j'irai demander plus. Ok. Enfin, ou euh, ça serait bien que toi, t'es autant. Enfin, on, on, on est vraiment une sphère, enfin, euh, tous les trois, on, on, on est très, très proches euh, sur ces trucs-là. Mais de toute façon, je le suis. Enfin, euh, je trouve que c'est trop bien d'être dans l'échange avec euh, les, nos copains, nos homologues streamers et streameuses. C'est propre. Hein. Euh, moi, Perso, euh, euh, genre, euh, quand j'ai une OP et que je suis avec quelqu'un euh, que je connais, je vais la voir, je fais euh, T'es payé combien Moi, je suis payé tant. Et genre, si on voit qu'il y a une grosse disparité, on va voir la marque, on dit Bah voilà, il faudrait qu'on soit aligné. Enfin, euh, tu vois, euh, moi, je suis pour le fait d'être transparent entre nous et on parle beaucoup entre nous. Et je trouve ça bien parce que ben, ça te permet de. Ouais, tu vois, d'être de, de, unis, soudés, on fait la même chose. C'est quand même dommage de, de se de ne pas communiquer entre nous, tu vois. Non, c'est une bonne chose. Toi, as de la chance. Moi, par exemple, j'ai pas spécialement de streamer avec qui je discute régulièrement, mais c'est une force de pouvoir avoir. Mais jours. tu pourrais en vrai, parce que genre, c'est des conversations trop enrichissantes. Tu vois, genre toi, si demain tu m'envoies un message parce qu'on est conviés à la même chose et que tu me poses des questions sur, cette, sur ce truc là, mais genre avec grand plaisir que, que je réponds, qu'on en discute, qu'on essaye de voir. C'est trop important de parler entre nous. De je ouf, trouve, de tu ouf, vois. ouf. C'est vrai que ça arrive des fois avec Domingo, on se pose et on discute. voire des fois après Popcorn, ça arrive aussi, ouais, là c'était bien, là machin et tout. Mais c'est vrai que limite, maintenant que tu m'en parles, je m'en m'enroule que je le fais sûrement pas assez. Après, ça dépend de toi, comment tu fonctionnes, etc. Mais par exemple, tu vois, voilà, moi je veux qu'on vienne me voir à la fin de Popcorn et qu'on me dise ça, c'était bien, ça, c'était bof. La prochaine fois, euh, peut-être que tu pourrais échanger, si, peut-être que... Avec grand plaisir, en fait. Si c'est pour. On, pro on propose du divertissement. Ouais. Euh, si, si on n'accepte pas les retours des gens, euh, à, à quoi bon tu, tu vois ce que je veux dire je, je, Au contraire, je veux te donner la meilleure version de moi-même. Tu vois Non, c'est une bonne mentale. C'est une bonne mentale. En tout cas, tu as été très bien dans Popcorn la dernière fois. J'ai pas de retour à faire précis, mais j'en ferai si on est convient encore dans une émission ensemble. Je n'hésiterai pas si t'en si peux. Ah ouais, merci. Ça me fait plaisir hein, d'avoir le petit retour euh, comme ça. C'est. C'est toujours agréable un petit peu. <rire> Dans le chat, il y en a, il me fume vraiment. A, Pourquoi Il y, y en a, il arrive Zach, t'as bien maigri, mon salaud. <rire> Allez. Alors que ça fait une semaine, je mange comme un sac... Wow. En j'ai relâché totalement les vannes après le match. Ah ouais, c'est vrai ah, oui, oui. Tu t'es dit là, c'est bon. Ah ouais. T'avais fait attention avant le match et tout. Ouais. J'ai perdu 4 kilos. Ah ouais bah, Je crois que j'en ai repris 2 là déjà. Pas... <rire> en une semaine, je me suis gouffré. C'est pour ça que des fois dans ma tête, il y a des viewers... Moi, euh, bon, en même temps, normal, je ne suis pas une femme, donc on m'en parle moins souvent. Donc je m'en bats les couilles quand il y a un mec qui me dit t'as maigri ou quoi, tu vois, moi je le prends pas mal. Et du, du coup, des fois, ça arrive qu'il y ait des mecs qui me disent... Mais t'as maigri et moi dans ma tête je sais Hamdoulelles euh... <rire> <rire> c'est en plein parce que franchement crois-moi que là ici ça a pas maigri je pense que je cours encore moins vite que le moment où j'ai taclé et, et ça c'était assez marrant je voulais te parler d'un petit truc parce que c'est là où au final je trouve qu'on s'est un petit peu plus rencontré euh, ça a été euh... Sur RPZ, le, le fameux serveur de GTRP qui avait vu beaucoup d'invités, qui avait participé aux The Event. Un des moments marquants de Twitch des dernières années, je pense, que si on devait en citer plusieurs, RPZ en, en, en ferait partie. Comment c'était l'expérience pour toi, l'expérience de RP, l'expérience de, de discuter, l'expérience d'interagir et, et de faire partie un petit peu de cette chose au, au global, on va dire c'était trop bien, RPZ. Franchement, j'ai trop kiffé. Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je jouais à des jeux vidéo quand j'étais enfant, j'adorais m'inventer des films. Tu vois Par exemple, dans Super Mario Sunshine, bon je dois avoir 7-8 ans, ouais. bah, parfois je ne faisais pas les niveaux de Mario, mais juste je me trimballais au marché Delfino, je prenais des fruits, je les amenais à un endroit, je jouais à la marchande dans le jeu. Ça n'a pas de sens, j'étais une enfant, tu bien vois. Sûr. Mais j'ai toujours fait du RP dans les jeux vidéo auxquels je joue. Les Sims, bon, c'est un nid à roleplay, tu vois, tu te fais des films. Tu... Moi-même, euh, hors jeux vidéo, j'ai beaucoup jouer euh, du rôle j'ai beaucoup fait du roleplay quand oh, vous avez fait du jdr déjà si petite j'ai vu du uh, oui. JDR antique euh... oui c'est vrai j'ai fait j'ai fait du jdr avec euh, bah, avec arrive et baguera justement c'était très cool mais quand j'étais petite je jouais à un jeu qui s'appelait vie ma vie et en fait avec ma cousine on disait qu'on s'appelait autrement et qu'on avait tel âge et qu'on avait tant d'enfants et qu'on faisait okay. ça et par exemple on avait notre propre radio et du coup tu vois j'avais un poste radio et je mettais de la musique et après je faisais euh, bonjour à tous et à toutes euh, aujourd'hui gros soleil sur euh, la france enfin tu tu ouais, vois, vois vois et pour remettre uh, du Shakira, Ifs Don't Lie, et puis c'était reparti. Tu vois, je me suis beaucoup fait de films, énormément. Quand j'étais enfant, je me faisais énormément de films. Et du coup, le RP, le role play, c'était la première fois que j'en faisais du GTRP. J'en avais jamais fait, mais en fait, c'est venu hyper naturellement grâce à toutes ces expériences okay. passées. Tu vois. C'est fort, hein. il y a des personnes, elles ont du mal à s'y mettre, tu vois, dans ce truc de ça RP. Ça fait peur, en même temps ça fait peur. En fait, surtout, tu sais ce qui fait peur, moi, je trouve, c'est que si tu fais du RP mais que tu pas en live, je trouve que c'est différent parce qu'au pire, si ce se pas rien, tu t'en fous, tu vois, tu attends ouais. l'action. Alors la... que là, tu es en live. Ouais. Mmh. La, fais quoi Il y a la peur de faire pitié, tu vois, en fait, vraiment, pour beaucoup mais de genre, personnes, il euh, y a la peur d'être ridicule. Tu vois, Peuchère, il est tout seul dans la ville, il ne se passe rien, et toi, tu es là, et tu fais, bon, vas-y, j'espère qu'il va se passer un truc intéressant pour que je puisse faire vivre un petit peu mon personnage. Donc, je pense qu'avec le RP, tu as aussi la pression du live, tu vois, et aussi la pression de ne pas être assez... Euh, euh, de ne pas créer des scènes sympathiques, mais alors, moi, j'ai vraiment le souvenir de nos scènes RP à nous. Oh. C'était monumental et tu sais, j'avais pas osé, on en a pas reparlé. La grande Lorenza, bordel. On en avait pas reparlé, mais j'avais pas osé euh, <rire> venir vers toi pour le rat. Euh, parce que oui, alors, qu'on vous explique ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas la ref, mais en gros, Lorenza avait un rat. Euh, et en fait. <rire> et moi, je jouais le prêtre, donc oui. c'était tout un bordel. Et le jeu bug et le rat meurt. Et genre sur le parking de l'animalerie Et du coup bon bah le but dans le RP C'est pas que tu fasses le un à bugger Et que t'ailles en racheter un Du coup j'étais en mode ah Tiens mon rat, enfin, tu vois, j'en ai fait tout à plat alors que c'était littéralement un bug du serveur, ouais, mais sûr, ok, tu vois. Et donc, je repars en voiture et je pleure, etc. Et je, et je pense que dans le chat, je vois quelqu'un qui dit un truc du genre, euh, peut-être voir à l'église si, si le, le, le, le rat va peut-être ressusciter. Enfin, tu vois, c'était un truc dans le genre. Et moi, je me suis fait, j'avoue, mais j'osais pas déranger les autres personnages parce ah, que, ouais que j'avais peur. En fait, justement, tout le long de notre RP, mec, j'ai eu peur de te faire chier. Vraiment Oui. Alors que vraiment pas du tout. Bah, Moi, des point, fois, je me faisais chier comme impossible. T'attendais que ça, presque, <rire> tu vois. Ouais, de ouf. Genre, à un moment, t'ouvres le portable, t'appelles tout le monde jusqu'à ce qu'il se passe un truc. T'es où J'arrive <rire> J'arrive, laisse, laisse. Je sais pas ce que je vais servir, mais j'arrive, tu vois, au bout d'un moment. Oui, et, et en fait, bah, j'ai pas à au début ça, tu vois. Au début, j'avais peur de gêner sans cesse. Et puis en fait, maintenant, avec le recul, évidemment que c'est trop bien parce que tu crées des scènes, tu vois. Donc, je viens te voir en PLS parce que mon rat est mort. Et en fait le rat avait revécu entre-temps, resu... bah, c'est le bug en fait. Laura était bugue à ce bug, genre. Et du coup, et je t'avais dit qu'en fait j'avais été témoin d'une résurrection. Et toi, étais... Et moi, j'ai dit, je crois que je l'ai perdu au club de strip-tease. Et là, le prêtre, des étincelles dans ses yeux. Oh, ma fille, je vais peut-être vous y emmener au club de strip-tease. Oh oui, bien sûr, monsieur prêtre. Ah, oh, tu viens de me le rappeler. mais Oui, genre, oh, tu tellement, orange, étais tellement véreux que dès que j'ai dit club de strip-tease, en mode. Eh bien, je viens avec vous. <rire> oh, ce RP là était quand même bien bien marrant. Hein. Le et le... je faisais le massage cardiaque au rat. Et toi, t'étais à côté. Et genre, non, en vrai, c'était c'était hilarant. J'ai adoré. Jusqu'à même... la moelle. Ah, t'étais horrible, un horrible personnage. <rire> Et je t'appelais papa parce qu'en fait, Lorenza, dans le, dans le lore que je lui ai créé, a, a des problèmes avec son père qui ne communique pas du tout. Du coup, elle avait un peu transposé. En fait, quand on lui a dit que le prêtre, c'était mon père, elle était en mode, ah, c'est mon père. Genre, elle un peu teute. Bah tu oui, vois. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Franchement, j'ai trop bah ouais, C'était vraiment trop bien le mec que tu me reparles de ça. c'est oui, c'était les bon C'était vraiment énorme, bordel. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez cool parce qu'en voyant un petit peu ta progression, tu as commencé, euh, du coup, euh, à partir du moment où tu as été full-time, tu vois, tu as fait de plus en plus d'événements, de plus en plus de choses, donc des premières apparitions dans, des, par exemple, Popcorn, tu vois, euh, The Event 2020, The Event 2021, du coup, qui oui. était ton second. Toi qui avais, du coup, fait celui de 2020, comment est-ce que tu l'avais vécu C'était comment sur place Comment tu décrirais l'expérience, toi, ton The Event 2021 euh, Eh ben, le The Event 20 2021, euh, c'était les choses en grand. Ouais. Franchement, euh, c'était... Euh, euh, déjà, je suis venue pour la première fois avec ma chaîne à moi. Et pas avec euh, le stream, du coup. Euh, donc, euh, c'était impressionnant. Euh, en plus, moi, j'étais refaite parce qu'il y avait euh, Fianso en concert au début. Moi, je suis trop fan de Fianso. Ah ouais Ouais, ouais, je suis une grosse fan de Fianso. Du coup, c'était la première fois que je voyais en concert. J'étais trop contente. Bref, c'est un détail, mais euh, j'étais contente. Et, euh, et du coup, j'étais à côté de Rive. je me rappelle, et à côté de Deuge, donc de Deugena. C'était trop cool. Et, euh, et en fait, euh, ben. En vrai, c'était une super expérience. Je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup fait de, de choses avec Dejena que je ne connaissais pas trop à l'époque. Et du coup, bah ça m'a rapprochée d'elle. Ouais. C'était vraiment une... Bah tu vois, c'est cool aussi de ne pas que rester en, entre, entre gens qui se connaissent déjà, même si moi, je suis un peu timide. Du coup, ce n'est pas évident d'aller vers l'autre. Mais euh, bah là, pour le coup, vu que Dejana, elle était juste à côté de moi, ça s'est un peu fait naturellement. Euh, mais, naturellement naturel, ouais. euh, mais oui, c'était une chouette expérience. Et puis sur ma chaîne, en plus, on a pété le score parce qu'on est arrivé à 100 000, plus de 100 000 euros récoltés. Et, euh, et du coup, euh, le donation goal maximum a été atteint, qui était de faire un clip pour Dona Dona, okay. donc, qui était une musique de Lorenza dans le milieu de GTRPZ. Voilà, c'était des souvenirs inoubliables. J'ai dû faire un clip après ça, quel enfer. Et attends, j'ai vu parce que j'ai regardé sur ta chaîne YouTube tes vidéos les plus populaires, c'est ces musiques là. Ouais, c'est ça. C'est le son euh, de Madonna que j'ai fait euh, quand on se faisait chier sur RPZ euh, genre j'avais rien à faire. et avec le chat, euh, on a fait une musique et puis ça c'était une reprise de Benoît Tourne-toi pour ceux qui connaissent cette musique qui est sortie dans les années 2000 et, euh, et ça a buzzé de fou et euh, donc euh, j'ai fait un clip IRL et euh, c'était une expérience rigolote. Le hum, l'un des du clip, l'un des réalisateurs du clip, c'était un pote de primaire. Ah ouais Ouais. Tu as rappelé un pote de primaire en mode j'ai ouais. besoin d'un clip ouais. et euh, il te l'a fait Oui. Yeah. <laughs> Avec le montage, oui, le talonnage, tout, compagnie et tout, tout, est tout, tout sujet, ça Oui, avait... ben, ça travaille en famille, en vrai, ça, ça fait plaisir. Non, t'as fait les choses bien, t'as fait les choses bien. Et vu qu'il y avait moins les masques, les tests, tout ça, machin, nana en 2021, l'expérience sur place, l'énergie et tout ça, ah, c'était cool Ouais, franchement, c'était trop bien. Après, je, genre, parce qu'on pouvait se toucher, se prendre dans les bras, tout ça, c'était chouette. Il y avait moins de restrictions. Mais en fait, je l'ai tout aussi bien vécu que l'année précédente parce que, ben, je sais pas, j'étais dans une énergie positive. et ouais, c'était vraiment des bons Souvenir. Ah la la pour en avoir fait un hein, je sais que ça se passe bien en général les e events ça tout fait tout, quelle ça. année toi 2019 et je l'ai fait à oui. l'époque où je streamais pas beaucoup tu vois ouais. j'avais eu Zerator dans un corps libre etc on a eu discuté il me dit ouais, bah ouais tu peux venir et j'y étais venu et franchement c'était une belle expérience ouais t'as as kiffé t'avais fait quoi t'avais fait beaucoup de ouais j'ai fait pas mal de choses mais en fait si tu veux moi j'ai j'ai du mal euh, des fois à être euh... en fait je suis un streamer très solo Paradoxalement, en fait. Ouais, genre. C'est un défaut. Euh, ouais, genre ma spécialité, c'est quand même de faire beaucoup d'émissions et de recevoir des gens, mais quand je live, je live souvent solo et j'ai du mal à un petit peu euh, euh, être dans des groupes. Euh, tu vois, genre euh, par exemple sur un jeu ou sur des trucs comme ça. Genre, c'est vrai que je suis moins à l'aise. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui interagit énormément avec le chat, donc du coup, c'est vrai que je suis moins à l'aise quand je suis mais en Mais c'est un truc en qui en te groupe, plairait ouais. ou pas Ouais, je pense, mais. Je me porte pas mal sans, en fait, tu vois. Ok. Mais c'est parce que t'es timide ou juste parce que t'oses pas ou... Oh, je pense pas que je suis timide. Ouais. <rire> je, je sais pas, je pas, pas, pas si tu Non, je te le dis, je te le dis, t'inquiète, je réponds en mode tu es normal. Mais non, non, je, je pense pas que je sois timide. C'est juste, je pense que c'est aussi ma personnalité. Je suis bien tranquille dans mon coin. Et, ouais. et ça se passe comme ça, tu vois. Moi, je suis pas social, tu vois. Ouais. Alors, euh, ouais. Il faut aller sur pas la preuve que non. Tu <rire> vois, s'il faut aller sur d'autres ouais. émissions, s'il faut aller sur un plateau, s'il faut euh, discuter avec des gens, s'il faut les recevoir et tout, moi, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que quand il faut aller game. C'est vrai que c'est un peu moins, sauf si on est sur du tryhard. Et là, tu vois, genre, mm. si je fais du Warzone ou quoi, ouais, là, effectivement, tu vois, ça peut, ça peut aller. Mais c'est vrai que c'est un peu moins mon cas. Et donc, du coup, aux The 2019, tu vois, je suis un peu dans mon coin, je fais mes petits trucs et tout. Tu vois, c'était. C'est pas couloir. si mal, hein. tu sais, que moi aussi, je suis beaucoup dans mon coin, euh, en vrai, euh, euh, pour, pour faire, tu vois, mes petits dessins, euh, mes petites discussions, mes petits réactes de dessins animés et tout ça. Je, moi aussi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire pour le coup, donc euh, je comprends. Grave cool, vraiment, vraiment, grave cool. Hum. Moi, j'avais un petit peu euh, une question euh, de manière un petit peu globale. Maintenant que ça fait quelques temps que tu fais ça un petit peu euh, depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, ça va faire deux ans et quelques voilà, que tu es à fond, que tu as envie, tout ça. Comment est-ce que tu vois toi maintenant ton développement C'est quoi la direction que tu as envie de donner un peu à ta chaîne et à ce que tu fais euh, Te maintenir quand tu es live perso Faire peut-être plus de projets Lancer une émission C'est quoi un petit peu la suite logique pour, quand on est dans ton cas concrètement mmh. Alors, euh, déjà, moi, je pars un peu du principe. Je pense que tu vas comprendre. Et moi, je pars du principe que sur euh, Twitch, en fait, euh, on n'est pas obligé d'être le premier ou la première streameuse française. Un peu comme quand tu as une boulangerie, tu n'as for pas forcément envie d'être la plus populaire boulangerie ouais. de France. tu ouais, vois. Mais ouais. ben Moi, j'applique ça, en fait. Euh, personnellement, je veux faire mon petit bonhomme de chemin. Je n'ai absolument pas prétention à péter le game ou à faire des trucs de dingue. Euh, personnellement, en fait, moi, tant que j'en vis et l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Tu sais que c'est un peu la course au buzz, à, à ce que tu, au projet énorme et machin. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est trop bien que tu fasses des projets. C'est trop bien que toi, aujourd'hui, tu puisses proder à quand on C'est génial. Tu ouais. vois ah ouais, euh, mais euh, ce n'est pas une fin en soi. Personnellement, je n'ai pas forcément envie de tout péter. Je ne suis pas du tout quelqu'un de carriériste. Euh, absolument pas. Ce n'est okay. pas du tout mon truc. Euh, et euh, j'ai même un peu du mal dans mes interactions sociales avec les gens qui sont plutôt arrivés tu vois qui écraserait n'importe qui pour avoir pour, vraiment c'est pas, pas du tout euh, je sais pas je sais pas j'ai un problème avec ça ah ouais vraiment Genre ouais. quelqu'un par exemple mentalité un peu entre guillemets de tueur oh, moi, ouais, moi je veux tout écraser du mal. ouais pas, ça, ça pas pas trop non mais je vais pas euh, dire euh, euh, euh, va crever hein, mais euh, genre euh, bah, moi je vais plutôt euh, je vais pas partager ça en fait ok en tout cas. Mais, euh, mais bon, chacun, chacun fonctionne. C'est ça aussi qui est, qui est cool, hein. c'est les différences des gens. Chacun fonctionne comme il l'entend. Le, mais euh, du coup, pour ma chaîne à moi, euh, j'aimerais déjà continuer à faire du, beaucoup de jeux vidéo, de jouer à, à, à beaucoup de jeux. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, mec, c'est ce pourquoi j'ai lancé ma chaîne. On en parlait tout à l'heure, bah les ouais. jeux vidéo. C'était vraiment ça, l'essence du truc. tu vois Et j'aimerais aussi le ponctuer de projets euh, IRL j'ai déjà fait quelques trucs et franchement ça me tente trop d'en refaire même si c'est un coût tu vois ça a du budget et tout peut-être que un jour je trouverai des sponsors je sais pas après c'est aussi agréable de pouvoir payer soi-même ses propres projets parce qu'au moins tu ben, t'as rien à modifier Carrément. personne n'a rien à dire y a pas de et guidelines de machin y a et pas, tout. Y a rien tu vois donc tu fais comme tu l'entends mais tu vois j'ai fait un live IRL avec Anglo droit dans un refuge pour oiseaux trop cool euh, en juin euh, ouais c'est ça c'était en juin c'était trop bien genre franchement c'était interdit au public il y a un, soft, un soigneur euh, animalier qui nous a fait mec dans les mains une, ch une chouette euh, genre euh, des, des bébés hirondelles qu'on a nourri à la pince à épiler, euh, des, des petits canetons qu'on a libérés, qu'on a relâchés dans la nature, mais genre ça fait partie de mes meilleurs moments de live. C'était incroyable et super touchant. Bon, moi, j'aime beaucoup les animaux, donc forcément, j'étais contente. Euh, donc, j'ai fait ça en IRL où j'ai payé la prod et tout. J'étais ah, fière. Sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un fière. côté de réalisation. Ouais. Voilà, j'étais fière. Et puis après, j'ai fait aussi, euh, tu vois, j'aime bien aussi les live cuisine parce que j'adore cuisiner, j'adore la nourriture. Donc, ouais. euh, voilà, ça, c'est des lives aussi que j'aime bien et que j'aimerais bien, euh, tu vois, si demain je déménage, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis dans un petit appart, donc c'est pas très pratique les live cuisine d'un point de vue technique, euh, technique pure. Hein, c'est euh, voilà, un enfer. Ouais, je vais pas passer dans les détails, mais c'est un enfer. Et euh, du coup, si demain j'ai une maison avec une cuisine et tout et que je peux faire une espèce de setup, euh, voilà, je, je ferai ça euh, souvent, je le sais. Pour envoyer du Arancini un peu. Ah ouais, pour faire. Un... <rire> ben, je dois faire un live Arancini. Voilà. Je dois en faire un en plus. C'est prévu. Enfin, franchement, je faudrait que je te fasse goûter ça un jour. Et, euh, et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui et j'ai fait un live créatif par exemple avec Rivenzi en février dernier qui était un live poterie trop bien euh, avec une streameuse géniale et potière avant tout qui s'appelle Lodem euh, ça s'écrit L-L-A-U-D-E-M je me permets de faire sa pub non, mais c'est une, une petite streameuse et en fait elle est, elle est super c'est une potière et en fait elle fait des lives poterie euh, dans son atelier elle vit de ça hein. c'est pas des, pas des lives du coup mais de, de, de la poterie et en fait elle nous a accueillis dans son atelier et euh, on, a, on a fait de la poterie avec Rive, c'était hilarant j'ai pleuré de rire ce jour là c'était trop bien et en fait on a fait un live où on a fabriqué des néons avec ponce tu vois parce que suite au live poterie je l'ai vu celui là Suite au live poterie, j'ai été contacté par Weekend Do, qui est une plateforme de, de, de, de, pour trouver des ateliers proches de chez soi, créatifs et tout. Et ils nous ont dit, on aimerait bien te sponsoriser un live créa et tout. Pour et montrer aux gens comment bah, ça fonctionne. C'était le rêve toi, ouais. parce que moi qui avais payé la prod du live poterie et de ma poche. Et puis voilà, c'est quand même des projets qui coûtent cher. Bah, là, euh, bah, j'avais un sponsor qui payait la prod, donc c'était trop cool. Donc, on a fait des néons et ça, tu vois, j'aimerais en faire un créneau récurrent aussi. ok tu vois, euh, partir faire euh, des macarons avec un pâtissier dans son atelier. Et puis, un mois après, partir faire des bougies avec... Euh, J'adore, j'aimerais trop faire ça. C'est grave des bonnes vibes, ça, ce genre de projet un petit peu, tu vois, d'aller tenter euh, des choses en IRL et tout. et ouais. moi, moi, je trouve vraiment que dans l'IRL, il y a vraiment un créneau hyper intéressant à, à, à pas apprendre, mais à exploiter sur Twitch. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu vois aussi, je suis contente. Ah oui, c'est ça non, mais en vrai, c'était si drôle. Les gens qui sont forts en poterie, je jure que c'est un skill qui est sous côté. C'est super stylé, les gens qui sont forts en poterie, qui savent faire des belles choses avec, euh, avec la poterie, vraiment. Hein. Oui, vraiment. Et, mais tu sais que j'ai fait mes petits pots, là, et, euh, et je les ai peints. Tu sais, je suis retournée dans son atelier ouais. et je les ai peints. Et elle les a cuits, l'odème, du coup, au four et tout. Et je vais pouvoir euh, genre, en offrir un à ma mamie pour Noël. J'espère qu'elle sera contente. Magnifique. Mais c'est ta création. Tu as tourné ce truc toi-même et tout. Enfin, je sais que les arts créatifs, ça ne plaît pas à tout monde mais moi j'adore ça, je trouve ça trop bien et, euh, et du coup j'ai envie d'en faire plus sur Twitch et en fait, que... oui je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que l'IRL euh, c'était pas vraiment le créneau à prendre et plutôt à exploiter, voilà. je suis d'accord voilà. avec toi et en fait je suis d'autant plus d'accord que je trouve, mon... c'est vraiment que ma perception à moi attention, que ces créneaux IRL ont de la force parce qu'à côté tu ne fais pas que ça moi je suis contente de venir avec un créneau exceptionnel où je suis en mode voilà voilà, voyez pourquoi vous me soutenez tous les jours sur du jeu vidéo Pourquoi Voilà, c'est pour donner vie à ce genre de projet et, et tu vois, c'est le côté exceptionnel de, de ce genre de live c'est ce que j'aime bien aussi j'ai pas vocation de faire ça tout le temps j'adore mes créneaux gaming et je veux les, les, les, les conserver et c'est justement ces créneaux gaming là qui arrivent à me donner les moyens de faire du, du contenu Rl par la suite. Quoi. Super bien et quand se développent un petit peu des fois les, les gros projets sur Twitch comme, bah, comme par exemple que ce soit du France-Espagne ou GP Explorer à d'autres et qu'arrivent nécessairement bah, les, les, les, les sempiternelles Débat Twitch télé télé Twitch prod machin trop pro pas pro trop pro ou ça reprend les codes ou machin. Toi c'est quoi ton avis sur cette question Alors tu me dis si je suis HS ok Vas-y France. Euh, mais en fait euh, moi je trouve que des projets comme ça qui sont énormes avec une prod de dingue comme on a pu le voir sur le match d'amine ou sur euh, le GP Explorer mais genre mais enfin. Moi, personnellement, ça me, ça me transcende. Tu vois, je trouve ça génial ouais. et je suis super fière que de ce genre de projet puisse naître aujourd'hui sur Twitch. Je trouve ça super. Et, euh, et en fait, euh, euh, le côté télé, etc., je trouve qu'il ne faut pas tomber dans du « le live tiers », tu vois, euh, qui enfin, a, qui a, qui a, <rire> Oui, c'est non mais... T'as totalement le droit d'en parler ici, il hein, n'y a pas de limite. Mon hein. <rire> live c'était de la grosse merde à chier. Et ça me met pas dans la merde de le dire, hein, t'inquiète. Je <rire> suis comment. T'es trop gentille, elle a voulu prendre un peu des pincettes au moment de critiquer le live. Non, oh, vas-y, fonce, on sent pas les couilles. <rire> non mais tu vois, pour moi, c'est ça, la, la, la, le mauvais côté de la télé qui arrive sur Twitch, c'est ce genre de contenu où t'es en mode mais c'est nul, tu vois, qui, qui a pensé ça euh, C'est pas possible. Par contre, du GP Explorer, mais genre, mais fins. Genre, moi, quand j ai, j ai, je suis restée tout le long de, sur mon canapé de, devant cette émission, j'ai trouvé ça super. Et, et, et genre vraiment, pour moi, ce, ce genre de projet sur Twitch, au contraire, je, je trouve que ça participe à la légitimisation de la plateforme, mais aussi de notre métier, ouais. où aujourd'hui, c'est difficile de dire, euh, et je comprends, Vraiment, les gens qui disent euh, que ce n'est pas un vrai métier. Je comprends de base les gens, les gens qui pensent ça parce que bah, bah forcément, vous n'avez pas toutes les clés en main non plus, vous n'êtes pas avec nous au quotidien, vous ne savez pas forcément, etc. Mais bah, en fait, c'est là que tu te rends compte que voilà, en fait, tu arrives à montrer aux gens et tu vois, tu arrives à montrer à des. À des, à des, à des C'était qui C'était Hardisson qui avait mal parlé à Scruzzy oui, notamment. Oui, oui. Tu arrives à montrer à des, à, des, à, des, à des bouffes et tu leur dis voilà voilà ce que tu fais, voilà ce que j'arrive à faire, tu vois. Donc ça donne, ça donne quelque chose, ça légitime. Tu vois, moi je suis, je sais qu'aujourd'hui si demain je dois parler de mes, euh, de mon métier de streameuse à des gens qui sont pas du tout sur Twitch ou tu vois genre par exemple, bon, alors, pas mes grands-parents parce que mes grands-parents ils savent ce que je fais, mais tu vois des personnes qui sont bah, des adultes comme si n'en étais pas une, qui sont pas du tout euh, à, à, à, à, aficionados de la plateforme et ouais. qui connaissent rien, mais en fait je leur parlerai de mon live dans un refuge pour les animaux, je leur parlerai euh, de mes lives cuisine, je trouve que c'est beaucoup plus tangible que je joue à un jeu vidéo devant des gens, tu vois. Et c'est pour ça que le, le GP Explorer, je, je compare ça comme si c'était... voilà, euh, mais, mais vous avez compris, un, un live IRL, euh, c'est beaucoup plus tangible, j'ai l'impression, euh, ouais. euh, auprès du grand public. Moi, moi alors déjà, tu m'as demandé si ta réponse était hors sujet. Pas du tout, <rire> totalement dans le sujet. Comme tu as dit, France-Espagne, GP Explorer, c'est magnifique. Moi, je, je te dis ce que j'en pense et tu me dis euh, ton avis. En fait, pour, pour moi, les gens qui rentrent dans ce débat en mode... Euh, « Ouais, mais ces grosses prods, ça reprend des concepts qui viennent de la télé et tout. » Ils oublient un truc, c'est que Twitch, ça s'est développé depuis quoi 6-7 ans. Maintenant, en réel, même si ça fait 10 que ça existe. Et les grosses prods, elles arrivent depuis 1, 2, 3 ans, on va dire, plus ou moins. Tu vois, il y a peut-être pu avoir des trucs sympas en 2019 avec des Gotaga Game Show, des trucs comme ça. Mais te le dire. Voilà, il voilà, <rire> y en a déjà, mais je parle de ces prods un petit peu plus perso, tu vois, sur des, des concepts. Et en fait, nécessairement pour moi, quand les gros streamers partent maintenant sur des grosses portes pour faire des gros events, sur les concepts, effectivement, c'est légitime et c'est tout à fait normal que quand tu vas prendre des choses, vu que tu t'essayes à des trucs, tu vas aller sur des concepts qui ont déjà souvent été testés à la télé, un média vieux de 70 ans, mmh. pas de 5-6, tu vois et en fait, les gens qui vont dans la comparaison, c'est souvent en plus des personnes âgées, je trouve, des 30, 40 ans qui ont entendu plein de fois que Twitch c'est mieux que la télé, ils sont là, ah ouais, c'est mieux, bah, ils font la même chose, hein. tu vois genre Oui, oui, oui. Bah, tu vois un peu l'idée Et en fait, ces gens-là, je trouve qu'ils manquent de patience, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est et de toutes les pistes d'évolution qu'il pourra y avoir à l'avenir avec tout l'avantage qu'a Twitch par rapport au code télé en termes de parole, en termes de réel, en termes de contraintes, en termes de sponsoring, en termes de... Tu vois et tous ces trucs-là... Je trouve que, en gros, il faut laisser aux grosses prods et aux gros projets le temps de se faire, le temps de devenir de plus en plus mature, le temps de gagner de l'expérience dans le fait d'en faire. Et, que je, et je suis persuadé intimement que dans quelques années, 2, 3, 4, 5 ans peut-être, les grosses prods façon Twitch, les grosses émissions, les gros machins, auront un niveau d'innovation beaucoup plus gros que le simple, entre guillemets, sans tailler, match de foot ou GP, tu vois sont déjà des choses énormes par ailleurs quand tu n'es pas à la télé mais c'est important de s'en rendre compte et je trouve qu'on prend pas en fait en compte suffisamment ce facteur le fait que Twitch ça super jeune et que pour un média super jeune c'est déjà énorme en quelques années les choses qui s'y font en fait, alors je suis grave d'accord et je te rejoins surtout sur euh, un point c'est que sur twitch on a aussi et ça je pense que les gens ils s'en rendent pas compte mais en fait on a la liberté de parole c'est à dire que bon là toi et moi on est sur euh, zac en roue libre ouais. et si euh, à la fin de notre interview et sans vraiment que je, je, je veux dire je te prévienne mmh. j'ai envie de te relancer sur une question tu vas pas me faire comprendre quand en fait, il faut cut et, et, et personne va me dire bon. Alors évidemment, s'il y a des gens derrière, que je, je vais pas vous faire coucher à minuit et demi. Mais tu vois, si on me rajoute une question, mais évidemment que ça va se faire. Tu Bien vois. Et, et en fait, c'est ça, c'est ça et c'est cette liberté là, en fait aussi, qui est chouette sur Twitch, c'est que je sais que je, moi, j'ai jamais fait de télé, euh, mais j'ai déjà des collègues streamers, notamment Ponce, qui avait fait un truc à la télé et franchement, il avait dit mais euh, on me coupait et en fait, on te faisait comprendre que là, c'est. Oui, tu ne dis plus rien et c'est la parole à quelqu'un d'autre. Et, et parce et... qu'il y avoir la oh page de pub après. Des oui. machins c'est des conducteurs timé, qui sont très... Tu vois. Ouais. Donc, si, tu vois, sur euh, les amis bro par exemple, c'était timé aussi à, 14h30, euh, à 16h30, il fallait que je rende l'antenne, euh, c'est sûr. Mais si j'avais envie de passer 15 minutes sur un point précis, parce que j'avais envie de passer 15 minutes, bah, c'était possible. Tu ah, vois. La liberté était plus grosse. Oui. Moi, c'est ce que je dis quand je reçois des, des gens dans un qui viennent de la télé, notamment, quand, par exemple, quand j'ai eu Omar Fonseca ou même Benzema ou autre ouais. je leur dis là, c'est pas ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi... Parle. Je, je parle. Je vais vous laisser parler. Il n'y aura pas des chroniqueurs qui vont vous interrompre. Il n'y a pas une page de pub. Il n'y a pas. On revient après cette musique des Black Eyed Peas. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de ça. On peut aller dans le fond, on peut prendre les choses. Il n'y a pas de, tu vois, de la coupure réglementaire. Toutes les minutes. Après, bon, c'est aussi pour des prérogatives de budget. Tu vois. Mais c'est vrai que du coup, on a un avantage qui est certain et, et que beaucoup, je trouve, euh, sous cote. Et puis, je pense que, je pense que ça ne sert à rien de mettre ça en opposition. Euh, clairement, chacun fait ses trucs. Je ne suis pas du tout pour la comparaison constante ouais. entre Twitch et la télé. Ça sert à rien, tu vois. Mm. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et puis, euh, très bien hein, que Twitch puise certains de ses concepts euh, sur euh, de la télévision. Ça me paraît même évident. Hein. C'est mm. comme ça que tu, tu arrives aussi. Tu... Enfin, je veux dire, euh, bon, on n'est pas tous des créateurs de l'infini de A à Z. Évidemment, que tu puisses des concepts sur des trucs qui existent déjà, que tu les réinventes, que tu les renouvelles, etc. Mais c'est trop bien, c'est le jeu. Et je trouve ça cool. Bien sûr. Mais surtout quand 80% des jeux télé en France sont pris aux US c'est vrai, <rire> bah bien oui. sûr, c'est vrai. Et puis, tu vois, des concepts de gros youtubeurs français qui ont été pris sur des youtubeurs américains. Ah mais oui. c'est un éternel bah recommencement. Oui, c'est un éternel recommencement. Total, total. Je suis bien d'accord. Eh bah, bien, écoute, moi, en ce qui me concerne, on arrive à la fin. Gentiment. Très, euh, très content d'avoir pu aborder plein de points, de discuter un petit peu de toi et tout. C'était important pour moi que tu puisses un peu t'exprimer, raconter un petit peu ton histoire, discuter de plein de choses et tout. Et j'espère que ça t'a fait plaisir de pouvoir oui, le faire. J'étais très contente. Merci beaucoup de m'avoir invité, Zach. C'était très chouette. Franchement, moi, je regarde Zach en livre depuis un petit moment maintenant. C'est comme ça que j'ai réussi à apprendre plein de choses sur plein de copains streamers et tout. Et puis, je sais que tu es quelqu'un qui met vraiment à l'aise les gens que tu invites. Je sais que tu es quelqu'un sur qui on peut se reposer. Tu vois, je sais que tu laisseras jamais dans la crotte et tout non, en live. Non, c'est pas le but, euh, jamais, jamais. C'est un format que j'apprécie dans tous les cas. Et puis, euh, ouais, je sais qu'on avait passé des super moments sur RPZ ensemble, donc bah, euh, je suis contente. Bah, C'était un vrai plaisir. Et j'espère également que dans le chat, ça vous a fait plaisir de pouvoir en apprendre un petit peu plus, voir une facette différente d'une personne que vous connaissez peut-être pas. C'est aussi ça, l'émission. Et euh, j'espère euh, avoir réussi à vous aider à découvrir des choses et que euh, toutes ces discussions qu'on a eues pendant une heure et demie vous ont fait plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour du CSGO avec Vitality Apex. Cette fois, donc euh, grave cool. Avant la pause, en plus, j'aurai l'or qui va revenir pour une deuxième fois. Ça me fait super plaisir. Ah, trop bien. Ouais, ouais, Bibi va venir. J'aime oh, beaucoup l'or, cool. donc ça me fait super plaisir de la recevoir. Et c'est quoi Je te coupe deux secondes, mais euh, je pense à un truc là. Vu que tu viens, tu viens de, tu viens d'annoncer la suite. Et eh ben en fait, tu vois, je trouve que le sac en roue libre avec Benzema, ouais. c'était banger parce ouais. que à côté de ça, on t'a vu depuis le début faire des sacs en roue libre avec des gens d'abord, enfin de, de, d'abord que tu connaissais du oui. milieu, puis oui. après tu t'es entendu, etc. Mais ce demain, tu fais que des sacs en roue libre avec que des bangers mais que tu vois pour moi cette force c'est ce que je voulais enfin j'illustre ce que je disais tout à l'heure cette force là d'avoir invité benzema en fait c'est c'est c'est cohérent avec le fait que au quotidien tu as des invités plutôt classiques, ouais, hein voilà les ouais, ouais. gens et puis on, on évolue le truc temps, en fait, Bam, tu vois, vois. Ouais, c'est exactement et aussi, ça trop délicat. bien merci merci à toi bon, en tout cas voilà les accords libres c'est terminé pour cette semaine j'espère que vous avez kiffé merci aux équipes de prod et à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ça ait lieu notamment Pritel qui nous accompagne toute la saison et je vous dis à la semaine prochaine les amis Ciao, ciao Bye. Bye.